Salut à toi seigneur de guerre, c'est Tourop et tu es sur Creative Wargame. Aujourd'hui, tout nouveau rapport de bataille Warhammer 40000 Vous avez vu, il y a quelques, déjà quelques parutions, euh, différents types de formats vidéo. Vous avez des rapports de bataille qui sont réalisés chez Franck. Moi, j'en ai réalisé certains de manière standard euh, dans le studio que j'ai ici. Là, ces derniers temps, je vais proposer un nouveau format qui est 40K en 40 minutes qui est clairement inspiré de l'excellente chaîne Play on Tabletop, qui est une chaîne américaine, euh, donc qui a vocation à, à ne vous montrer que des séquences de jeu bien précises et, euh, et à garder un aspect immersif euh, autour bah, de la vidéo, du jeu, des figurines, avec euh, les musiques et tout ce qui va bien. Donc, voilà, C'est un format différent. J'espère que celui-ci va vous plaire. Aujourd'hui, je reviens sur un format standard pour vous présenter le codex Tyrannid V9. Euh, je me base uniquement sur les leaks qui ont fuité depuis maintenant plusieurs semaines sur Internet. Donc, vous ne verrez pas de codex, je ne vous montrerai pas de règles de jeu ni rien puisque euh, bah, c'est pour l'instant pas une publication officielle. Mais ce que je vous propose, c'est de découvrir quand même euh, bah, ma liste de jeux et puis de voir euh, comment elle va se comporter face aux sœurs de bataille de Sylvain que je vais affronter aujourd'hui. Je vous rappelle les amis, 21, 22, 23 et 24 avril 2022 le Creative War Game Festival. Je serai présent dans les locaux, euh, dans le studio aménagé pour l'occasion par Franck. Vous allez découvrir des trucs super sympas qu'on vous a réservés. Il y aura plein de monde, il y aura beaucoup de jeux. C'est super cool. La programmation est finalisée et officielle. Je vous la fais d'ailleurs apparaître à l'écran. Vous verrez le planning qui commence donc le jeudi à 18h avec la cérémonie d'ouverture et qui finira le dimanche soir. On compte sur votre présence euh, en nombre pour vivre ce moment exceptionnel avec nous. Ça, ça fait plaisir. J'en profite aussi pour vous rappeler, les amis, que si vous avez des achats à faire sur My Scénary, sur Crank War Game ou des achats de figurines sur My Hobby Place, eh bien, passez par nos liens dans la description. Ça permet à la chaîne de vivre, tout simplement, puisque ça nous rémunère un petit peu prend un petit pourcentage sur chaque vente qui passe par nos affiliations. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par, euh, par nos codes promo d'ailleurs, puisque MyScenary et Crank Game vous proposent 10% avec euh, nos codes promo. Et MyObiPlays, bah, c'est moins 20% sur toutes vos figurines. C'est les meilleurs prix du net francophone, vous ne trouverez pas mieux. Euh, donc euh, voilà, il faut en profiter. Et en plus, bah, ça nous permet, nous, de vivre en tant que média YouTube. Ça, c'est super cool. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ce rapport de bataille et ainsi que la nouvelle liste Tyranny V9. Et j'espère qu'elle va vous plaire. Allez, bon visionnage. Et à toi Seigneur de Guerre et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, pour ce nouveau rapport de bataille Warhammer 40 000, les Tyranides V9 affrontent l'Adepta Sororita. Côté sœur de bataille, une phalange du cœur valeureux composée de pas moins de 27 figurines de sacro saintes accompagnée de nombreuses unités telles que le Triomphe de Sainte-Catherine ou encore Morvenval. Du côté Tyranides, nous aurons une armée behemoth avec beaucoup d'unités. Des tyrans, ailés et au sol, des carnifex, Venom neurotropes, des guerriers tyranniques, des gargouilles et un maximum de diversité pour profiter de ce nouveau codex. Nous jouerons le chapter approve de 2022 et le scénario numéro 21, Sanctuaire abandonné. Nous jouerons en jeu égal en 2000 points avec 3 objectifs secondaires par faction. Les accessoires et les décors que vous voyez sont de la gamme My Scenari et le très beau tapis du jeu est de la gamme Crank War Game. Vous avez tous les liens dans la description. Je vous propose qu'on passe immédiatement à la présentation de la liste Sœur de Bataille de Sylvain que j'affronte aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous jouons à un détachement bataillon du cœur valeureux qui permet d'ignorer la PA-1 et de diminuer la pa moins -2, 2 ainsi qu'à d'avoir une fine no pain sur 5+, plus sur les blessures mortelles. En tant qu'état-major, nous avons Morvenval, qui n'est plus à présenter. Nous avons dans notre bataillon notre chanoinesse, qui est euh, équipé d'une relique, le surplus de fer de Saint-Istaëla, qui lui permet d'avoir une sorte de physiologie transhumaine, une armure a plus et gagner un point de vie supplémentaire, ainsi qu'un trait d'armée supplémentaire qui est l'indifférence à la douleur, qui permet de regagner un, un point de vie perdu à chaque fois qu'elle effectue un acte de foi, et un film no pain à 5. Nous avons ensuite une jolie dogmata qui a une relique qui permet de lancer deux litanie. Nous avons la litanie qui permet d'avoir des BM et la litanie qui permet d'annuler les psy-ennemis sur une unité. Ensuite en personnage nous avons Ephraël Stern et Kiganil qui ont des pouvoirs assez sympas. Vous allez voir en cours de partie. Nous avons toujours en QG notre ami le Triomphe de Sainte-Catherine, utilisé pour ses buffs défensifs et offensifs, et permettre de faire peur à l'ennemi. En troupes de base, nous avons 3x5 unités de sur de bataille euh, à poil, juste pour marquer euh, les objectifs primaires et certains secondaires. Nous avons en attaque rapide les Dominions, avec 4 Bolter Storm. Nous avons en élite trois unités de sacro-sainte. Donc cette unité qui a de la relique euh, litanie de la foi qui permet de relancer par, une fois par round un des deux fois. Ainsi que cette unité là qui a la bénédiction de Sebastian Thor qui permet d'avoir de choisir deux rites sacrés différents du rite sacré de toute l'armée. En soutien, nous avons deux unités de 5 rétributors full multifuseur. Et pour accompagner tout ça, nous avons deux rhino, dont un petit euh, stuffé avec un faux canon qui est là que pour le moral de l'adversaire. Alors côté tyrannide les amis vous allez avoir une flotte ruche behemoth plus 1 à la force quand on charge, on est chargé ou fait une intervention héroïque, euh, un excellent stratagème qui permet aux unités d'infanterie de taper en mourant et, euh, et évidemment une adaptation euh, physiologique euh, custom en plus qui va rendre les monstres Objectif sécur et les monstres de plus de 10 PV comptent pour 5, ça fait plaisir. Euh, je vais avoir un seul et unique, euh, je ne vais pas avoir un seul et unique bataillon, je vais avoir un bataillon plus une patrouille, ce qui me permet de mettre deux princes, hein, puisque dans le codex, la restriction est d'un seul prince par détachement. Mon premier, euh, qui est mon Lord of War, c'est le prince euh, volant euh, full équipé close avec euh, la relique, qui va lui permettre de générer des grosses mortelles au corps à corps, le trait de seigneur de guerre qui lui file un fil no pain à 5. Et, euh, et voilà. Et après on sort, de toute façon, globalement on sort pour toute l'armée. Je jongle avec la catalyse, euh, la déferlante pour l'advance et charge. Et il y a un sort qui n'est que sur un personnage, c'est sur mon patron en double canon venin, c'est le neuroparasite, qui permet d'envoyer euh, de la mortelle euh, sévère sur certains types d'unités, notamment des unités qui ont une faible endurance. Euh, donc voilà, pour ce, ce prince-là, il est accompagné d'un neurotrop euh, qui, lui, a euh, un trait de seigneur de guerre qui le rend objectif sécur et qui vaut pour 5. Donc voilà, j'ai beaucoup d'objectifs sécures dans cette armée. Euh, ensuite, on va avoir pas moins de 4 troupes qui sont euh, bah, 4 unités de tyrannie de warrior. Tout équipé pareil, c'est 4x5 figurines avec à chaque fois un canon venin. C'est euh, 125 points, 130 points avec le canon venin à l'unité. Et, euh, et c'est particulièrement efficace, surtout en behemoth euh, et surtout avec le strat qui permet de taper en mourant. Vous allez voir pendant la partie, ça va être très cool. Euh, ensuite, on va retrouver... Euh, des Venom Tropes qui calent toujours à moins à la touche, mais qui en plus peuvent caler un Fight Last et qui empêchent le désengagement. Donc euh, voilà, c'est un, un joli couteau suisse dans cette armée. On va retrouver 4 euh, euh, Zoanthropes euh, qui sont très efficaces sur, euh, sur cette liste de jeux-là, euh, puisqu'ils balancent beaucoup beaucoup beaucoup de blessures mortelles sur les phases psy. Et euh, encore une fois, on, on le verra pendant, pendant la partie... Et enfin, on va retrouver euh, trois, trois Carnies avec divers équipements. Il y en a un qui est en synapse, il y en a un qui est en munitions euh, spécifiques. Voilà, c'est les adaptations que propose le Codex. Donc, on va en profiter. Euh, dernière unité dont on n'a pas parlé, c'est les, les Tyran guards, hein, qui, vont, qui sont clairement des bodyguards pour euh, les deux Princes. Euh, les deux princes tyrannides et enfin dernier détachement on retrouve le prince en double canon venin donc il n'y a que le prince à pied qui peut avoir cette aptitude là du double canon venin je lui ai payé un trait de seigneur de guerre qui lui permet de donner un plus un hit à une unité corps à la phase de co et, euh, et donc ça fait plaisir et enfin un pack de 10 gargouilles euh, voilà c'est pas exactement la liste la plus optimisée que je voulais j'ai composé avec les figurines que j'avais mais je vais essayer de vous proposer quelque chose d'assez solide en termes de liste et de gameplay euh, je vous propose qu'on se retrouve pour la présentation du scénario et, euh, et des secondaires et de tout ce qui va avec. Et bien voilà, on se retrouve sur la partie, la, toute la partie phase pré-game a été réalisée, donc les déploiements. Avant ça, les choix de secondaire, les choix euh, de réserve stratégique, etc., etc. Et on va tout vous détailler ici pour qu'on rentre un petit peu dans l'aspect tactique euh, de Warhammer 40 000. Alors, on va commencer par les Tyrannides. Euh, J'ai choisi pour le coup trois euh, secondaires, donc l'Assassinat, puisque Sylvain a pas moins de 7 personnages, dont forcément un qui est son seigneur de guerre. Donc euh, voilà, il y, y, y a de quoi marquer euh, 9, 10, voire peut-être un petit peu plus de points là-dessus. C'est cool, sachant quand même qu'il faut euh, prendre la mesure euh, de la présence des Sacro-Saintes, qui vont énormément protéger les personnages. Donc, pas se précipiter sur, ce, sur cette partie à vouloir assassiner euh, du monde et plutôt, euh, en, en début de game, se concentrer à détruire les Sacro-Saintes pour après, sur potentiellement, le tour 4, le tour 5, aller chercher les points d'assassinat. Donc, pas de précipitation sur ce secondaire-là. Euh, ensuite, le « Jusqu'au dernier », alors moi, mes trois unités de jusqu'au dernier sont mes deux princes ainsi que mon pack de zoanthropes. Euh, D'où la présence aussi des tyrans-guardes qui sont vraiment bah, comme les sacro-saintes, hein, qui sont des gardes du corps. Donc, ils vont empêcher les princes d'être ciblés. Il va falloir venir les chercher au corps à corps, mais euh, bah, la liste d'en face n'a pas énormément de mobilité. C'est une liste qui, a des, qui, a, qui présente euh, une dynamique de jeu plutôt défensive. Et, euh, et puis surtout, il bah euh, euh, y, y a des petits tricks à jouer, on le verra pendant la partie. Il a aucun doute que je vais réussir à les placer avec le, le prince volant, faire un, aller taper un truc, faire un overrun et revenir dans l'aura des tirs en guard. Et surtout, on note il bah n'y a pas de tir sans ligne de vue euh, côté sœur de bataille, ce qui fait que mes tirs en guard sont relativement safe pour, pour cette partie-là. Et euh, voilà pour ça. Et enfin, dernier secondaire, c'est la domination. Il faudra que je contrôle à la fin de mon tour trois objectifs et plus que mon adversaire. Euh, globalement, il y a celui de ma zone et potentiellement celui du milieu, celui de gauche ou celui du milieu, celui de droite. On va voir un petit peu comment se, rapidement, comment se, se, se standardisent nos déplacements sur la table et ça va orienter un petit peu les, les choix de, de positionnement sur, de mon côté sur les objectifs. Voilà pour ça. Euh, je vais te laisser la parole, Sylvain, tu nous parles de tes secondaires. Oui, donc alors moi j'ai choisi euh, tout simplement le serment de la foi, c'est-à-dire de jouer des dés deux fois pendant mon tour ou le tour de mon adversaire. Il n'y a pas de E à la fin de fois. Il n'y a pas de E à la fin de fois, ça c'est que le samedi soir, quand, euh, vers 3h <rire> du matin où il faut faire attention. Mais là non, il n'y a pas de E au bout de fois. Et surtout, euh, j'ai une liste qui est très très résiliente et très jouée dans la défensive. Donc j'ai préféré m'assurer 12 points faciles avec ce... cet objectif secondaire. Ensuite, j'ai pris Aboré le sorcier, vu que c'est une liste tyrannide qui est quand même bien fournie en sorcier. Il y a moyen de faire une douzaine de points. Euh, si j'arrive à faire tomber les, les tyrans, ce qui va être un peu compliqué par rapport aux tyrans de garde, mais bon, j'ai bon espoir. Je vais avancer euh, au fur et à mesure, en fait, euh, avec mes trois unités de sacro sainte. je vais prévu de faire avancer la phalange romaine et un petit blitzkrieg. On verra bien, mais c'est surtout la défense. Et pour le dernier, ben, par défaut, ça sera les datas de Nakmunt. Parce qu'il bon, qu y a facile possibilité de faire trois flancs, j'essaierai d'en faire quatre. Euh, mais trois, ça peut être très facile en essayant d'avancer et de détruire sur un flanc. Donc, je compte vraiment sur Résilience des sacro afin d'avancer et de, de placer mes points au fur et à mesure, en fait. Et l'empêcher d'avancer surtout, qui se casse les dents. Alors, c'est intéressant au niveau des secondaires, il y a un petit truc à, à noter. C'est que moi, de mon côté, j'ai pris le jusqu'au dernier avec mes deux princes et mes zoanthropes. Et toi, de ton côté, tu as pris Arboré le sorcier. Donc bah, les deux princes et euh, les euh, sont, sont 10 points d'Arboré le sorcier et les entropes en sont 3. Donc en gros, sur le delta de ce secondaire-là, ça peut mettre 30 points de delta dans la partie parce que si je conserve mais jusqu'au dernier, bah, je prends 15 points. Et si tu n'arrives pas à tuer ces unités, tu vas marquer quasiment 0 points sur le sorcier. Et à contrario, euh, si je les perds, je suis à 0 et toi tu es à plus 15. Donc en gros, ce, ce, ce, ces deux secondaires-là peuvent poser un delta de 30 points, ce qui est énorme. Hein. Une partie, euh, un delta de 30 points sur une partie, c'est conséquent. Donc on va dire que si la partie, si chacun mène son game plan de, de la bonne manière, on peut assez rapidement considérer que c'est ces secondaires-là qui vont mettre la différence sur le, le résultat final. Euh, voilà. Après, euh, j'ai un petit peu plus d'objectifs secure avec mes guerriers. Mais euh, Sylvain a un petit peu plus de résilience avec les sacro-saints, donc on va voir, ça va être, ça va être très très intéressant. Euh, au niveau des déploiements, bah, comme Sylvain vous l'a dit, c'est déployé en phalange romaine avec les, des, des sacro-saints sur les, les trois grands couloirs de la partie, hein, flanc droit, flanc gauche et, et au centre au centre avec, on va dire, un peu accès mais embarqué dans un Rhino. Tu as mis d'un côté Morvenval, de l'autre le Triomphe. C'est aussi un bon plan de se dire, je ne vais pas mettre tous mes personnages au même endroit parce que ça rendrait peut-être l'assassinat juteux ou un flanc beaucoup trop juteux pour l'adversaire. Donc, Les personnages sont relativement bien dispersés. Avec nos deux petits héros au centre de je ne plus leur nom d'ailleurs. Alors, C'est Kiganil et Ephraël Stern. Okay. Notre démonifuge. C'est vraiment des, des, des, des, des mecs de corps à corps. C'est du, du missile en fait. Ouais. Euh, ça vient, ça fait du pseudo-smite. Euh, moins un pour être touché, moins un pour être blessé, donc difficile à, à faire tomber. Et eux en plus, ils sont zélotes et combattent toujours en premier. Ok. C'est viens, viens, je te vois et je te tue. Ok, très bien. Euh, moi de mon côté, bah, j'ai un petit peu la même dynamique, c'est-à-dire étaler mes packs de guerriers pour aller contrôler les objectifs au centre. J'ai un gros blob au milieu avec les princes, les tyrans les zoanthropes, les neurotropes, euh, protégés aussi par les venomtropes Et enfin, mes carnifex. Euh, les carnifex, je les ai vraiment posés à la toute fin du déploiement parce que je voulais voir où tu posais tes rhinos. Et, euh, et je me suis assuré d'avoir euh, potentiellement OT1, hein, une grosse ligne de vue sur un, un rhino un peu, euh, un peu fifou. Euh, et donc, euh, donc voilà, on rappelle que sur ce scénario, il n'y a pas de mouvements pré-game qui peuvent te permettre d'accéder au no man's land. Donc là, toi, tu as des mouvements de pré-game, mais tu vas pas pouvoir aller dans le, dans le centre de table, euh, envoyer tes fuseurs dès le début de la game. Euh, voilà, on a fait le tour, on va immédiatement passer au GD pour savoir qui a l'initiative. Et, euh, et puis, euh, c'est parti, on va, on va se tambouriner le groin dans la bonne humeur. Les amis, pensez à claquer le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir. Et on se retrouve sur la table de jeu. Ok, j'ai côté tyrannide un joli des blanc et côté sœur de bataille on a un joli des noir. Sylvain, tu aimerais avoir le, le premier tour ou pas Oui, je veux le premier tour. Moi très honnêtement, j'en ai rien à secouer. J'ai le, voilà. bah, le premier tour. Voilà, t'as le premier tour, c'est très bien. Tu as ce que tu voulais et moi j'en ai rien à secouer donc j'ai un peu ce que je veux aussi. Donc euh, on va te laisser faire ton petit mouvement de, de pré-game et, euh, et on se retrouve pour ta première phase de commandement. Euh, du coup, on a ce rhino-là, hein, le canon est, est, est de l'ordre du décoratif. Ce rhino-là qui va faire un petit mouvement d'avant-garde pour, euh, pour gagner quelques pouces. Il s'était caché derrière la ruine euh, pour s'assurer euh, la protection au T1. Et là, il s'en fiche puisqu'il va avancer. On passe à la première phase de commandement. Alors début de phase de commandement, avant moi c'est bah, le début du round, donc je peux potentiellement activer euh, des, euh, des habilités synaptiques, et je vais pas le faire. Voilà, je vais pas le faire, je vais les garder pour après. Euh, donc on va revenir immédiatement à la phase de co côté euh, sœur de bataille. On a donc euh, nous Morvenval qui se buff elle-même sur relance euh, des touches et des blesses à la, au corps à corps et au tir. Nous avons ensuite la Dogmata qui va euh, buffer l'unité de 5 sœurs de bataille pour que ce soit euh, compté comme double pour l'objectif sécure. Et ensuite, elle va lancer 2 euh, litanies. Donc la première, c'est pour euh, protéger donc, cette unité de 5 heures de bataille au Psy pendant un tour. 3, ça passe. Ensuite, elle va essayer de donner plus une attaque à Ifraisten et Kidanin. 6, ça passe. Ok, donc ça c'est buffé. Et euh, autre chose sur ta phase de co C'est tout pour le moment. Il y a les dés euh, les de foi qui ont déjà été jetés. T'as fait 2-3 et tu as fait un 6. Le 6 est réservé hein. à la Dogmata pour sa relique des litanies de la foi. Ok, et on se retrouve tout. à la fin de phase de mouvement côté sœur de bataille. Ok, fin de phase de mouvement côté. Sœur de bataille et Sylvain va nous commenter un petit peu ouais. tout ce qu'il a fait Donc euh, bah, comme prévu j'avance euh, Doucement mais sûrement à la phalange romaine Donc euh, le flanc gauche Assuré par les euh, sacro-saintes Pour faire avancer Morvenval Et euh, l'hospitalière En raison d'essayer de faire tomber Les carnifex euh, Au premier tour et les tyrans au deuxième On verra bien, on va essayer Au centre du flanc j'ai fait tomber Une unité de rétributor pour essayer de faire tomber du carnifex j'ai fait avancer mes personnages protégés par les euh, sacro-saintes qui sont sortis du, du rhino. Le flanc droit, je fais avancer tout le monde doucement mais sûrement. Donc j'ai mis mes euh, sacro euh, bien cachées derrière les, euh, les containers. Devant, j'ai ma chanoinesse, ce qu'on ne sait jamais. Et euh, mon repousse faible avec une unité de sort de bataille. Je ne sais pas encore trop quoi faire avec elle. J'ai un peu peur des des euh, des, guerriers. Euh, des guerriers qui arrivent donc pour l'instant je les garde en renfort en, en on verra bien je vais attendre de voir quand les guerriers vont avancer et mourir je pourrais les envoyer sur l'objectif ok on avance doucement on passe ta phase de psychique passe à ma phase Allez. excellent petit sketch régulier que j'aime sortir ouais. évidemment les sœurs de bataille n'ont pas de phase de psychique euh, en revanche tu as une phase de tir et globalement si j'ai bien compris l'idée c'est de faire tomber un carni avec cette yeah, unité-là, et, et potentiellement regard. en sabrer un deuxième, ou du avec, moins en entamer sérieusement un deuxième avec tu T'as d'autres tirs concrètement dans ta liste Non, là, je vois rien d'autre. Ok. Eh bien, écoute, on va, on, va, on va filmer quand même la séquence, à voir si tu le tombes. Rappelle-moi, ils ont Advance ou pas ils ont Advance, ah, mais j'utilise le stratagème pour un PC de Cœur Valeureux pour euh, annuler tous les modificateurs de tirs possibles. Euh, pour cette unité. Ce qui est cool d'ailleurs puisque euh, mon Carni est dans l'aura de mon Venom Trop et normalement colle moins 1 à la touche, mais du coup il va, il va toucher à 3+, et on rappelle qu'il a un petit chérubin aussi, donc potentiellement 6 bah, gros tirs de fuseur, ça, ça dépend de, de, de, de ce que tu veux faire. On va immédiatement filmer cette séquence. Lequel tu veux cibler Alors lequel te fait plaisir alors... alors tiens, alors, ils sont différents, il faut bien comprendre ouais. qu'ils sont différents. Celui avec les petites antennes et synapses, euh, donc c'est peut-être le plus intéressant à tuer ah bah oui. et celui qui a les crocs euh, il a les munitions de guerre donc il met des mortels à la touche mais, euh, mais je pense que très honnêtement virer le synapse est un bon plan sur ouais. le papier Ouf. donc je pense que c'est intéressant le, de toute façon c'est celui qui a les synapses ou celui qui a les munitions euh, on va voilà. virer Le synapse Ok on va essayer de le virer. On va le virer. <rire> très bien et eh bien écoutez euh, on passe à la phase de, de, de pruneau on était à 5.com côté soeur de bataille. On passe. Euh, on est à 6. On passe à 5. Pardon. On va cibler ce carni là, celui qui est synapse. Euh, t'as donc 8 tirs, 8 jolis pruneaux. Juste avant, je vais quand même utiliser un dé de fois pour m'assurer une touche et m'assurer mon secondaire. Ok, ça marche. Donc il y a une touche qui passe auto. Du coup, t'as 7 dés à jeter qui vont toucher sur du 3. Il euh, y a pas de reroll. T'as de la reroll Non, il n'y en a pas. Bah, euh, ils ne sont... sont pas à portée de la charge okay. Donc t'as 3 fails. Euh, je prends. Ok, tu peux rajouter en des noirs, ouais, comme ça c'est cool. Et enfin, tu es à force 8, et moi j'ai en du 7, tu vas donc blesser sur du 3. Il y a deux fails, alors on, on rappelle que moi, ben, j'ai une save à 2, il a une pa moins 4, donc j'ai quand même une save à 6, j'aimerais bien en rester sur une petite. Et ben non, je rate les 3, euh, je vais donc prendre euh, 3D, 3d6 moins 1 damage. Euh, voilà, si éventuellement si tu comptes utiliser un point de com, il faut que tu les jettes un par un. Donc, euh, pour, euh, pour je vais tu... faire un par un de toute façon parce que c'est 3D différent, Oui. Donc la 3D6-3. Oui, c'est ça, ouais. Donc, je vais faire un par un. Allez, c'est parti. Ah bah écoute, ça fait déjà 5 dégâts. Il me reste plus que 4 PV. Ça fait 2 dégâts. Il me reste donc 2 PV. Anas Non, ça fait 4 dégâts. Il est donc mort. Est Et qu est-ce est qu'il explose le petit Non, il n'explose pas. Tu m'atomises donc mon carni synapse. C'est acté cette séquence de tir avec Morvenval qui a une ligne de vue sur ce Carni là et qui va donc envoyer ses deux tirs de missiles anti char et ses trois tirs de bolter lourd elle va toucher à deux mais elle a moins un parce que j'ai quand même euh, euh, j'ai mes Venom Trop mais tu t'es passé ta, ta, ta litanie enfin tu t'es passé elle s'est auto buff donc elle est en full reroll et ça ne passe pas et ensuite tu blesses alors les blancs vont me blesser sur du 3 et dans les blancs sur du 5 et le noir et les noirs sur du 3 et le noir sur du 3, d'ailleurs. Et euh, je si, je, si je dis pas de bêtises, t'es en full reroll des blesses oui, aussi. De ça marche au tir et au corps à corps. Oui, oui, voilà, oui. donc euh, tu es serein. Voilà. Ok. Alors, si, si, et ça, ça c'est lance-missile. Lance ouais. Ok, donc ça, c'est du bolter lourd qui fait 2 damage, mais qui passe à 1 euh, puisque je réduis les damage de 1. C'est une PA de moins 1 ou de moins 2 PA moins 1. Ok, donc j'ai de la save à 3 plus là-dessus. Je prends 1 PV sur mon carni. Et celle-ci, PA celle -ci, moins 2 donc je suis sur de la save à 4 et je prends d6, d6. et eh ben vas-y fais ton petit dé et eh ben 2 1 ça fait 1 donc je prends 2 damage sur ce carnet là on a oublié qu'il y avait un petit chérubin dans cette unité qui va être utilisé pour envoyer un pruneau dans l'autre carni. c'est parti ça touche ça blesse sur du 3 et euh, j'ai de la save à 6 non, et eh ben écoute, je prends euh, les deux d 6 ça fait 2 et 3, ça fait 5 damage sur celui-ci. Ok, fin du tour, euh, côté, euh, côté soeur de bataille, puisque il euh, n'y a pas de phase de charge et il n'y a pas de phase de morale non plus à jouer sur ce tour-ci. Donc euh, globalement, pour résumer un petit peu, euh, on a fait le taf sur euh, les Carnies, il y en a un qui a sauté, il y en a un qui a perdu 2 PV, il y en a un qui a perdu 5 PV, donc c'était plutôt cool, le, le dernier chérubin, enfin le chérubin de cette unité a été vraiment rentable, très très bien, très, très bien ce petit chérubin, il mérite d'être euh, nommé au grade de chérubin chef. Euh, ici, on rappelle aussi, puisqu'on l'avait pas précisé pendant la fin de la phase de mouvement, que la dogmata, c'est ça, c'est bien la Dogmata, hein, Dogmata. A utilisé son petit dé de miracle supplémentaire, ce qui permet euh, à Sylvain d'utiliser trois dés de miracle sur ce tour-là. Hein. Il a utilisé un à la phase d'advance, de, enfin deux à la phase d'advance grâce à la Dogmata. Et tu en as utilisé un troisième à la phase de tir sur les rétributeurs ce qui te permet de mettre deux points sur le secondaire euh, Sœur de Bataille, donc ce qui est très cool. Euh, voilà, et après pour le reste, il y a eu des petits tirs d'opportunisme ici qu'on n'a pas filmé, mais qui ont enlevé un PV à ce pack de guerriers. Voilà, ce n'est pas, pas la panacée, mais de toute façon, c'était des tirs de, de Storm Bolter, de Reno, etc., etc. Et on rappelle que tu as fait les datas pour la première fois avec cette unité ici dans ce quart de table hein, qui est clairement dans ta zone. Euh, ce qui t'emmène du coup à la fin de ton tour, euh, malheureusement tu n'as pas l'objectif du centre, ton advance n'était pas suffisante. Euh, du coup tu ne mettras pas les deux points spécifiques du scénario. Euh, par contre du coup tu es à 6 pouces du centre, donc ça veut dire que si moi je tue cette unité-là, ça va me donner deux points. Euh, ça c'est intéressant de le préciser. Et, euh, et du coup, bah, deux points sur ton secondaire de foie, euh, une donnée de data sur 4. et on passe au tour 1 des tyrannides. Ok, phase de commandement, je suis à 7, je passe à 8.com, je vais immédiatement utiliser un .com pour soigner des 3 PV sur ce carnifex. Allez, moi je vois bien un 6 eh ben voilà, je l'annonce. Moi je suis comme ça, je suis dans le turfu. Donc du coup je récupère 3 PV sur lui, il n'en a perdu que 2 au final. Ça déjà ça fait plaisir. Ensuite, pas mal d'aptitudes à jouer sur cette phase de co. Euh, à savoir. Euh, alors juste pour vous rappeler, hein, pour, pour vous découvrir aussi euh, un petit peu comme moi ce nouveau Codex Tyrannide. Euh, bon j'ai eu évidemment l'occasion de le playtester avant de, de filmer cette partie. Donc, globalement, ce qui est intéressant maintenant, c'est que j'ai plus des auras, euh, c'est que j'ai des, euh, des bonus synapses, et en fait, les synapses fonctionnent comme des relais. Euh, donc, par exemple, lui, euh, au début de sa phase de commandement, il va donner un reroll des as à la touche à une unité à, à 12 pouces, donc dans son, dans son aura de synapse, hein, qui est 12 pouces autour de la figurine. Ou alors, si par exemple, cette unité-là qui est synapse est à 12 pouces de celle-ci, elle peut faire passer en relais le bonus proposé par le prince. Donc ça, c'est cool. Bon, en l'occurrence, là, je joue beaucoup de synapses, donc euh, je ne devrais pas avoir trop de difficultés à poser mes, mes auras. En tout état de cause, notre ami qui est ici va envoyer un reroll des As à la touche sur notre ami qui est ici. Ensuite, notre prince qui est ici va envoyer une reroll des As à la touche sur notre Carni qui est ici. Et lui, il a un trait de seigneur de guerre qui donne un plus un hit à la phase de commandement. Et je vais l'envoyer sur ce paxi. ci de, euh, de guerrier euh, ensuite autre aptitude à jouer en phase de co c'est le, le siphon du warp de, de, de, de, de mon euro qui est ici et le siphon du warp va être envoyé sur euh, je vais l'envoyer sur ce prince là exactement euh, voilà pour ça pour ma phase de co et euh, pour l'instant pas d'aptitude supplémentaire à jouer, on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement Allez, c'est parti. Fin de phase de move côté tyrannide. Globalement, qu'est-ce qu'on a fait euh, On va partir depuis le flanc gauche. Ici, on a fait advance ce pack ici, qui a fait une advance de 3. Euh, ici, on a fait advance ce pack ici, qui a fait une jolie advance de 6, qui va me permettre de mettre un petit bout de patte de guerrier sur l'objectif, et puis l'autre va rester stacké derrière. L'idée aussi est de repousser la faible des rétributeurs, l'arrivée des réserves stratégiques des rétributeurs, et de protéger mon bloc central. Ici, on a bougé. L'idée est d'avoir un euro qui n'a qu'en ligne de vue cette petite, et de lui claquer son euh, smite à D6 plus 3 mortal. Euh, les guerriers n'ont pas bougé. Les, zoans, les, pardon, les Venom Trop se sont légèrement décalés. Il y en a un qui protège tout ce bloc là. Et lui qui protège bah, ici. Et puis les, les, potentiellement les, les Tyranguard. Mais qui ne sont pas ciblés. Le prince s'est légèrement décalé. Pour pouvoir cibler le rhino. Mais ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de la séquence, je vais d'abord tirer avec mes deux carnies sur le rhino. Et ce qui va me générer une ligne de vue de lui sur les sacro-saintes qui sont derrière. Bon, voilà, Ou alors, j'envisagerai je envi... de péter le, le deuxième rhino. Mais bon, les rhino n'ont pas non plus une grande utilité. Euh, voilà pour ça. Ici, la manœuvre est simple. Euh, c'est le petit trick dont je vous parlais au début. Lui, il est sorti. Il a bougé de 16. Il va charger ici. Euh, il a bougé même de moins, il a bougé de 14, il va charger ici, et puis après, euh, il va découper les 5 petites, et il va faire un overrun, et il va revenir se positionner dans l'aura des tirs guard, euh, voilà, ici, j'ai bougé un petit peu pour aller chercher des lignes de vue, et enfin, ici, on a fait aussi une belle advance, c'est très cool, et euh, on vient se poser sur l'objectif, donc on le vole au sœur de bataille, et puis, bah, si on a une, une déferlante qui passe, on pourra même charger des sacro Le euh, Notre petit ami qui est ici, lui... Euh, alors, l'idée, c'est de bloquer cette zone-là, mais il ne peut pas encore arriver des d'effet. Euh, mais je vais rester là, en prévision. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres euh, utilité à lui. Je ne vais pas l'exposer le, pour rien. Voilà, on passe immédiatement à ma phase de psy, qui va être importante. Ok, donc là, ce qui se passe, c'est que euh, Sylvain va activer le, un stratagème qui est coq trois fois béni. Et donc, en gros, quand je rate un test psy dans les 12 pouces de ce rhino là, je prends un Péril du Warpé. Ok. Euh, donc, je vais commencer ma phase psy et je vais commencer par envoyer un gros smite ici qui va être canalisé avec cette figurine-là et qui va partir dans celle-ci. Je rappelle que je casse à plus 1 les tests. J'ai un plus 1 sur les smites ici. Euh, c'est parti c'est un sort qui passe. Si c'est un 7. Évidemment, euh, bah, mon smite est à 18 pouces. Et, euh, je suis forcément à moins de 24 pouces de la figurine que je C'est hein, mécanique. Et euh, bah, les soeurs de bataille annulent les tests psy sur du 5. C'est la, la, le rite de bataille qu'il a choisi en début de partie. Donc c'est parti. Bon, Alors là, c'est cool parce que tu vas prendre D3 plus 3. Donc tu prends 3 mortal wound net. Et en plus, tu prends le D3 puisque euh, c'est un smite. Hop, c'est parti. Eh ben, tu prends 6 mortal wounds. Finopein à 5 sur les mortal wound. Bah t'en sauves 2, c'est stats. Tu perds donc 4 PV euh, sur, euh, sur cette séquence. Mon prince qui est ici, par euh, lien synaptique interposé, va envoyer une déferlante sur ce pack-là. Je casse les à 3D. Et eh ben euh, Elle ne passe pas. Elle ne passe pas. Et je vais utiliser un point de com et je vais la relancer. Et euh, elle passe, sauf que je dois... Alors, il faut que je regarde dans la règle si je dois défausser le moins bon ou si je défausse celui que je veux. Si je défausse le moins bon, bah, je fais un péril. Si je dépose celui que je veux, je passe mon sort. à vérifier. Après vérification arbitrale, je défausse un d dé. Donc, bah, forcément, je défausse 6. Ma déferlante passe. Et euh, bah, forcément, tu as, as de quoi me le dispel. Il hein. y, y avait masse d'unités sur ce dépôt là Tu es relativement serein sur ma phase de psy. Et non Donc c'est cool, je vais pouvoir euh, charger même si j'ai Advance ici. Euh, lui du coup, toujours lui, va passer la catalyse euh, sur le Prince qui s'est euh, emballé. Ça passe, vas-y, t'as encore un max d'unité, hein, ça rien de savoir laquelle va le faire. Non. non, donc ça c'est cool. Donc lui, il va avoir son pain à 5. Et enfin, euh, le Neuro qui casse ta plus 1 va envoyer le euh, plus 1 bless sur eux. Euh, donc ça passe aussi, tu as encore euh, la possibilité de me tenter de m'annuler. Ça ne veut pas s'annuler. Donc ça c'est good. Et, euh, et globalement, euh, globalement on, est, on est bon. Je ne veux pas faire plus de smite que ça parce que ça va partir dans les rétributors. Et je ne veux pas m'enlever euh, des rétributors parce que c'est ma source de catapulte pour venir les taper au corps à corps et repartir. Donc ça je ne veux pas le rater. Et, euh, et du coup j'ai fini ma phase de psy là-dessus, je vais passer sur ma phase de tir. Alors ma phase de tir, euh, comme je vous l'ai dit, elle va consister à tuer des trucs. Je vais commencer par faire mon plan, hein, on va s'y tenir. Ma phase de mouvement elle est dans une dynamique d'un plan de jeu, donc je vais le respecter. Premier carni qui va envoyer tir de canon venin dans le rhino. Je rappelle que j'ai 3 tirs, que je touche sur du 3 ⁇ et que j'ai passé la reroll des as grâce à mon prince. Il euh, y en a deux qui passent C'est en du 7 et c'est force 9 Donc je vais te blesser sur du 3 Et il y en a deux qui passent Monsieur vous avez des save à 6 Puisque j'ai de la paire moins 3 Et donc euh, c'est pour 4 damage flat Tu prends donc 8 damage sur ton rhino Avec le premier carny Et du coup j'active le deuxième Qui va faire la même chose Qui va te faire 3 touches à 3 plus reroll des as Et qui va te blesser sur du 3 plus Et il y en a qu'une qui passe Allez pas de 6 non, ça va, tu repères 4 PV sur ton rhino, est-ce qu'il explose J'aimerais bien. Non, il aurait pu peut-être tuer la petite juste à côté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer, évidemment, on continue. J'ai les 6 tirs de canon venin de celui-ci, mais d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le canon venin de cette unité-là, euh, qui a plus un hit, donc ça va annuler le fait que j'ai Advent, puisque le canon venin est une arme d'assaut. Je vais donc tirer sur le pack de 7, et comme ils sont 7, bah, mon règle, ma règle Blast s'active. Et du coup, je n'ai pas des 3 tirs, mais bien 3 tirs, qui vont toucher sur du 3+, et hop, et qui vont blesser sur du 2+. Et eh bah ben, écoute, t'as APA-2, donc ça fait sur de la save à 3, puisque je rappelle, t'as une save à 2, et tu réduis la PA-2 à, à moins 1. Donc c'est sur les sacro-sènes qui sont là, t'as deux save à 3, euh, pour 2 damage flat, pur et dur. Et eh bah ben, écoute, y en a une qui meurt, euh, je crois que t'as une apothicaire qui est pas loin, non elle est, elle est complètement l'opposé, donc t'as une qui meurt, et je vais dans la foulée activer... Euh... Activer. Alors ici, je ne fais pas plus de tirs parce que ça ciblerait cette unité-là et je ne veux absolument pas qu'il m'enlève cette figurine-là parce que ça va être ma plateforme de charge. Par contre, je vais activer mon prince qui va envoyer ses pruneaux dans les sept petites qui sont là. Du coup, ça me fait six tirs de canon venin qui vont toucher à deux et qui vont blesser à deux. Aucune reroll. On a un petit as sur les touches et à deux sur les blesses. Et on a deux petits a sur les blesses, moi c'est normal, c'est ma, ma stat à moi. Donc du coup, tu as encore une fois, alors là c'est de la PA-3, donc euh, tu as 3 save à 6. 4. Un but à 4 Un but à 4, pardon, excuse-moi. Eh, oui, eh, oui, oui, les boucliers, les boubou voyons, ah, voyons Et donc du coup, ça nous fait un mort de plus, je prends... Euh, après eux ici, concrètement, euh, bah, j'ai aussi un tir de canon venin euh, que j'aurais dû faire tirer d'ailleurs. J'aurais dû le faire tirer avant euh, avant le prince d'ailleurs. Est-ce que tu me l'accordes Je fais tirer avant le prince pour garder le, le blast. Parce que là, tu es... Bah, es encore 6 T'es encore 5, 5 T'es ouais, 5. Ouais donc le blast, c'était il fallait que je fasse tirer hein, au niveau du séquençage. Il fallait que je fasse tirer lui avant, j'ai oublié de le faire. Donc le Sylvain me l'accorde gentiment, du coup je vais garder le blast. Ici, euh, bah, pareil sur du 3, reroll des as. Euh, non pas de reroll des as, je dis des bêtises, c'est parti sur les carnies Et sur du 2, et tu as 2 save à 3. Pour encore une fois, un mort. eh ben non, c'est save. Voilà. Bien fait, donc, tu... Tu as bien fait d'autoriser. Parce que, un, on voit que tu es fair play. Et deux, en plus, tu perds pas de figurine. Donc c'est parfait. Euh, ici, on est bon. On a tiré. Bah, globalement, j'ai fait, euh, fait tous mes tirs. J'ai fait tous mes tirs. Et euh, j'ai fait mes psy. Et donc je vais pouvoir attaquer ma phase de charge. la charge la plus compliquée, on va dire, c'est celle-ci. Bon, c'est une petite charge. Mais je la fais en premier. Éventuellement, si j'ai besoin d'un point de com, il n'y en aura pas besoin. Puisqu'elle passe à 7. Et ici, euh, c'est de la charge auto. Je vous jette les dés pour l'honneur. Euh, mais globalement, je vais juste me mettre euh, un. Une poêle de couille juste devant là Donc là j'ai chargé, je vais évidemment activer Ici en premier parce que pour le coup les sacro-saintes Peuvent être une menace et j'activerai Enfin le prince avec le reaper d'obliterac Vous allez voir c'est assez rigolo comment il tabasse très fort euh, Ici ce qui est intéressant C'est que je tape à force 8 puisque J'ai force 5, j'ai plus 1 Je suis behemoth donc je force 6 L'arme tape à force plus 2 donc je tape à force 8 J'ai passé un sort plus 1 En force, vous vous demandez pourquoi Parce que je blesse déjà de plus, il ben, faut savoir que les sorts de bataille ont un sort qui donne Moins 1 à la blesse. Donc en gros, s'il si utilise ce sort, bah mon, mon plus 1 à la blesse le cumule. Donc en gros, euh, ce n'est pas un sort, c'est un stratagème. Donc en gros, aucune utilité pour Sylvain d'utiliser son stratagème. Puisque dans tous les cas, je le blesserai à de plus, quoi qu'il advienne. Euh, je vais d'ailleurs commencer ici et je vais mettre 15 taquets qui touchent à 2 et qui blessent à 2. C'est parti pour la touche à 2. Je rappelle que la touche à 2, c'est grâce à l'aura de mon seigneur de guerre qui avait été envoyé à la phase de commandement. Euh, donc je vais toucher à 2. Et je vous rappelle aussi que ces petits gars-là, ils sont équipés euh, d'une épée et d'un fouet. Et donc, ils ont la reroll des as natifs sur leur profil, au corps à corps. Donc, euh, touche à deux, reroll des as. Ok, double à. toi, ah, pas mal, pas mal du tout, pas mal du tout, c'est beau. Et, euh, et surtout, là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais blesser à 2, messieurs-dames. Et là, j'ai pas de reroll, mais ça va, je fais canas, ça me sauve un petit peu. Et tu as tout ça de save à 4, chaque save raté nous fera un DC Day. C'est parti. Ouh, le G est magnifique euh, T'as un petit 3 là encore Paf, mais le G est très beau parce que tu sauves euh, euh, tu en as 5 qui meurent Et euh, tu en sauves 7, c'est très propre euh, Voilà, il ouais, un petit En fait le, le, G est... le, le G saute aux yeux Mais on va dire que statistiquement celui-là devrait être là Donc on est bien en termes de stats On fait donc 5 morts sur le pack de Sacro-Saint Ce qui n'est pas à négliger à se finit ici, j'ai tué euh, trois sacro-saintes. Et là, ici, je vais m'activer. Alors, petite séquence assez rigolote pour euh, le prince. Il faut savoir que ce gars-là, il a cinq attaques d'épée. Donc, c'est les péroliques que je vais payer. Suis bien, suis bien, su tu vas rigoler. Il a cinq attaques d'épée, OK Ce gars-là, euh, il touche à deux plus et euh, il re les as, OK Jusqu'ici, on a un petit as qui est assez classique que je vais le re et que je refais un As, c'est assez classique euh, de mon côté. C'est bien dommage d'ailleurs. Euh, et ensuite, je vais te blesser sur du 2. Ici, donc, euh, blesse à 2+. Je refais encore un As. sais pas si, si efficace que ça. Je re à 2. Par contre, ce qui se passe, c'est que chaque blesse qui passe crée une blessure mortelle. Donc, je te fais 3 blessures mortelles. Et en plus de ça, tu as 3... Euh, tu as, 3, euh, as des invus avec eux ou pas euh, un vu à 6. Et tu as 3 un vu à 6, du coup. Alors, donc j'ai 3 Philnopane à 5. On va prendre les dés noirs pour les Philnopane à 5. Ouais. Et les un a 6. Oui, monsieur. Attention. Ouais, magnifique. Donc et les un a 6, ratent. Phino les Philnopane a 5, ratent. Donc du coup, cette unité-là se fait laver, j'avais d'autres attaques en plus, hein. il, y avait, euh, ouais, il y avait des petites attaques en plus du prince, c'est normal, lui, est, il est full close. Et ce que je vais faire, c'est que dans la foulée, je vais utiliser un point de com et je vais utiliser le stratagème Overrun qui va me permettre, au lieu de faire une conso, de faire un mouvement. Et je vais revenir prendre mon prince ici et je vais venir me replacer dans l'aura de mes tirs guard qui sont juste derrière ici. À la petite tricks que je voulais vous montrer. Je suis content de l'avoir fait dès le T1. Alors, ici, on va avoir la réponse de nos amis, les euh, sacro-saintes, qui ont. Elles sont 5, elles ont 2 attaques par tête. Et il y a la sergente qui a une jolie lance, qui fait 2 damage et qui a 3 attaques. Elles sont dans l'aura. De Morvenval, elles vont donc reroll les as à la touche et à la blesse. Euh, euh, moi, je vais utiliser un point de com pour réduire les damages de 1. Euh, parce que ça, ça fait 2 damages et ça m'embête. Et je veux conserver un maximum ces guerriers là. Donc je suis à 6 et je passe à 5 points de com. Et, euh, et toi, qu'est-ce que tu fais de beau Tu utilises un point de com Tu utilises un point de com pour avoir plus 1 à la touche. Donc, tu vas toucher à 2 rerolls des as, blesse à 3 rerolls des as. Et il te reste 3 points de com. Euh, nous sommes au tour 1. C'est consommateur cette affaire. Allez, allons-y, c'est parti. 2 rerolls des as. Pas d'as, reroll. As, re ah, c'est bon, donc on est donné sur de la full touche. T'avais fait beaucoup de 6, je suis content que tu sois pas euh, ressanglant. Six... Euh, non, par contre, les 6 sont des touches supplémentaires avec cette unité-là, puisque c'était leur trait d'armée que j'ai donné avec la relique. Et donc, tu okay. mets sur 3 reroll parce... des as. Ça, ça, ça, ça. Okay. ok, donc c'est de la PA, tout est PA-3. J'ai donc pas de sauvegarde euh, et c'est mono damage donc tu vas me tuer une figurine, tu vas me tuer deux figurines, tu vas me tuer trois figurines, tu vas me tuer quatre figurines euh, Je vais donc conserver un seul guerrier, voilà, donc, donc en va. gros euh, pour résumer il me reste un guerrier qui objectif sécure, qui réussit auto ses tests de morale Je suis bien content donc je vais quand même conserver cet objectif, ce qui va me permettre de garder ma domination, je suis pas passé à grand chose euh, du drame quand même Globalement, fin de mon tour ici, donc euh, je suis synapse, je réussis auto les tests de morale, ça fait plaisir. Ici Sylvain a utilisé euh, son dé de miracle avec un 2 euh, pour, euh, pour réussir son test. Parce que sur un 5 et un 6, il pouvait rater, donc pas de prise de risque là-dessus. Et au niveau du scoring, je tiens 1, 2, 3. Et trois objectifs, je mets donc ma domination, j'ai tué une unité dans le centre de table ici, donc ça me fait deux points, j'ai pas tué de perso, pas d'assassinat, donc, et euh, je suis toujours full sur mon jusqu'au dernier, qui sont euh, les Neuros, les zoans pardon, le prince ici et le prince qui est là. Voilà pour ça, les amis, on se retrouve pour le T2 des Sœurs de Bataille Début de round, on, re, on génère les dés de miracle côté sœur de bataille et côté tyrannide. Je vais activer le lien synaptique de mes euh, zoanthropes. Et donc, euh, toutes les unités synapses à 6 pouces d'elle vont générer une invulnérable à 5 ou une invulnérable à 4 pour les monstres. Ce qui veut dire que mes carnies vont être en invu à 4, les guerriers sont en invu à 5... Euh, les Oran sont déjà en avus à 4, les euh, Venom passent en avu à, à 5, pardon. eux passent en avu à 5, euh, eux passent en avus à 5 et eux aussi. Euh, donc là, euh, on va tanker un peu mieux que le premier tour. Phase de commandement pour les sœurs de bataille autour de eux, Morvenval s'auto-boost et la, euh, la Dogmata qui est juste là va passer l'objectif secure sur les Sacro qui sont juste derrière elle. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement. En fin de phase de move côté Sylvain, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu prépares de ton côté, là, dans ton et, coin bah, Comme j'ai dit, je prépare une phase euh, défensive, mais bah, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc euh, je mets tout au milieu de table et euh, j'attends qu'il arrive maintenant corps à corps. J'ai compris que euh, je lui ai euh, baissé le moral avec euh, les, les, les tirades là, les guerriers. Donc euh, on, on se pose au milieu de table, on va balancer 2-3 faux smites avec les pouvoirs des sœurs. Et on va attendre que l'ennemi arrive parce que de toute façon, si je reste planqué, il ne viendra pas. Et vu la, la géographie des différents points de. On parle, ça parle géopolitique. Ouais, d'objectif. La, la géopolitique du wargame. C'est ça. Euh, on est obligé de venir vers le centre. Alors si j'attends trop, il va s'installer, il va me tuer tout au smite. Donc je ne peux pas me permettre ça. Donc j'essaye d'avancer et de lui faire peur en fait. Très bien, je suis globalement terrifié. Tout simplement, pourquoi Parce que ici, tu n'as pas Advance, donc tu as un mouvement de charge. C'est une charge à 7, moins 2 avec ça, ça te fait une charge à 9. Alors, on, là, on parle de, de la, la projection sur la totalité du tour. Tu as 2 dés de Miracle à 5, donc c'est une charge que tu vas réussir auto. Euh, ici, on n'oublie pas que eux sont objectifs sécures, que eux sont objectifs sécures. Donc ça, ça fait plaisir. Euh, ici, on est engagé au corps à corps, tu ne t'es pas désengagé. Elle, elle s'est buffée et surtout ici, tu as ta petite, euh, ta petite auxiliaire de vie euh, qui s'est présentée et qui va pour un point de Relever des trois, des euh, trois, des trois Et méchancetés. Ça sera trois. Eh ben, écoute, ça pique. C'est combien de points de figurine là, 12 points, 16 points, 12 points, là Ah ouais, ok. Bon, tu, tu, tu, relèves, tu relèves 45 points d'armée quoi. Elle a déjà renta... euh, Ça m'a remboursé déjà mon. Euh, mon... C'est propre. C'est très, très très, très, très propre. Bel investissement. Voilà. Épargnes, Faut, ouais. <rire> Ou alors il faut investir dans l'immobilier. Mais là ça n'a aucun rapport. Euh, <rire> <non>. <rire> ok, euh, tu as d'autres choses à faire. Alors oui, on n'a pas précisé. Eux sont rentrés en réserve et font le, le recevoir les datas dans mon quart de table ici. Et ensuite, euh, tu as d'autres choses à faire. J'utilise encore un PC pour euh, faire euh, D3 mortel euh, auto euh, avec euh, la litanie de ma dogmata. Ouais. Sur lui. La figurine la plus proche, c'est ça C'est ça. Donc c'est lui. Vas-y, fais ton D3. Ville, ville, euh, ville gredin. Ce sera 3. Et ça refait 3 blessures mortelles sur mon prince qui est à pied. Ok, je vais lui mettre ses petits tokens. Il y a d'autres choses encore en de mouvement, non, je... Ah euh, non, c'est terminé. Ok, on va passer à la phase de tir et globalement, il n'y a pas des masses de tir non plus. Et en fait, je me suis mis là pour que tu sois derrière et tu te bah. <rire> barres. Donc là, euh, on arrive à la phase de tir, et euh, toi t'as pas de phase de psy, mais t'envoies des mortels à ta phase de tir, explique-nous ce qui voilà, se passe. C ça. En fait, Efra Stern, elle a un pouvoir de démonifuge avec des bolts du jugement suprême, et elle peut balancer ça fait un... Beaucoup, là, ça, un smite sur 2d6, sur 5 ça fait passer des 3bm, et sur 10 ou plus ça fait des 6bm. La figurine la plus proche, c'est le prince que t'as déjà ciblé avec, euh, ah. je sais plus quel méchant d'ailleurs, qui va générer ça. Avec la dogmata. Ouais, ok, ok. Prêt okay. Ouais. 9. Eh ben 9, du coup ça fait D3. D3. Vas-y, fais ton D3. Ça fait une. Eh ben écoute, je prends. Euh, ok, euh, on enchaîne On enchaîne. Donc on va avoir euh, Morvenbal qui va tirer sur les zoanthropes de l'autre côté. Ok, euh, les zoanthropes qui sont ici. Eh ben écoute, c'est parti. Elle a ses deux ces deux gros pruneaux plus, euh, plus euh, son missile. T'as moins un pour me toucher, donc tu touches sur du 3 reroll des As et tu vas me blesser sur du 3 reroll des As. C'est parti. tout touche. Non, bah écoute, t'es plutôt serein sur les jets de dés. La blesse à 3 reroll des As. Tout blesse. Ouais, toi t'es comme ça toi. Ouais. Euh, bah moi j'ai de l'un à 4, monsieur. Wow. Euh, moi aussi je suis comme ça, du coup je perds pas euh, une figurine ah. si sont passés à 4 PV mes, mes non, non, c'est' euh... Damage 2, le blanc et le. Ah non non donc ça c'est damage D6, donc je prends 2 PV et le damage D6, Anas, merci. Et moi je les je demande des trucs, les, les défonds. Donc du coup je perds 3 PV et euh, bah, les les zoanthropes ont 4 PV maintenant, donc je ne perds pas de zooantrophe. Je te l'avais dit je ne perdrai pas de zoo antrope. moi bon, ben, Vanval, check Continue la phase de tir et on a les petites sœurs qui vont utiliser leur Bolter Storm et pour un PC qui vont générer des blessures mortelles sur les 6 à la touche. Euh, T'as ici du coup euh, bah, 10 tirs, c'est ça euh, 16 tirs. 16 tirs, pardon, 16 tirs, parce que oui, c'est oui, effectivement. Euh, par contre, tu vas tirer sur les guerriers, on va le préciser. Et mes guerriers sont dans l'aura de mes vénoms, donc tu me toucheras sur du 4, monsieur. Euh, et tu n'as pas de reroll, c'est bien ça D'aucune sorte. D'aucune sorte. Ça c'est dommage, parce que quand on fait des, des, des mortels sur les 6 à, à la touche, il faut de la reroll. Mais c'est pas grave, de, de, tu fais 2 mortels par 6 et c'est maximum de 6 quand même C'est ça Voilà, ça t'apprendra à avoir de la reroll Et je vois 5 touches qui passent, c'est un fail, c'est ce qu'on appelle un fail euh, Voilà, ça arrive, ça arrive à tout le monde Sylvain, on se démoralise pas, on y croit magique, tu, tu vas -tu me laisser sur du 5, parce que j'ai de l'an du 5 euh, Les 6 apparaissent maintenant, tu vois je t'avais dit que c'était sur les, sur les blesses que ouais, tu devais faire les ouais, 6 ouais. Et du coup il y a de la PA ou pas P à 0, donc moi j'ai de la save à 4, et eh ben écoute, je te fais double 6, et je ne prends rien du tout. Merci d'être venu, il te reste un point de com, je le précise, ça c'est pour l'attaque morale euh, sur Sylvain. Euh, voilà pour ça, t'as d'autres tirs ou pas, des petits tirs d'opportunisme, je suppose, droite à gauche, et encore, et encore. On, on va vite se retrouver à la fin de la phase de tir, on fait le point s'il y a eu des changements, et surtout on va voir que si ça donne au niveau des charges. Ok, fin de la phase de tir, euh, début de la phase de corps à corps, globalement, on a Morvenval qui va rentrer dans le corps ici, dans le corps à corps ici, c'est une charge auto, je pense que même un double doublasse te permet la charge, allez, fais-nous pas un double doublasse, comme ça on ne se pose pas la question, voilà, c'est réglé, la charge ici, qui va permettre, hein, on précise, parce que comme ici on est déjà engagé, ça aurait été mon guerrier qui t'a pris en premier sur les sacro euh, mais là, du coup, il va d'abord manger une Morvenval énervée, donc il va forcément mourir, et ici, on a une charge qui était, on l'avait dit, à 7, moins 2 à cause de la barricade, fait une charge à 9 mais euh, Sylvain a des des de miracles, mais c'est miraculeux il charge du coup à 10 c'est une charge auto ce qui va lui permettre de se projeter dans mes guerriers est ce que la petite euh, avec son, son bolter euh, elle suit ou pas ça mange pas de ah, pain ça mange pas de pain tu n'aimes pas CD Il n'aime pas CD, mais on est, on est comme ça, nous, on choisit nos dés, euh, on est dans le fétichisme du dé, 6, voilà, c'est un échec, mais c'est pas grave, la charge est faite côté sacro -synthe. Ok, donc euh, Sylvain va commencer par faire taper les sacro-saintes, ouais, et ce que je vais faire, c'est que moi je vais utiliser un point de com, et euh, les figurines euh, qui vont mourir vont pouvoir taper, euh, enfin vont pouvoir s'activer et combattre. Donc je pourrais, en fait, avant de mourir, je pourrais faire un, un mouvement de piline et puis taper, donc ça, c'est ça c'est cool. Mais d'abord, on va voir ce que je prends dans la mouille. C'est parti pour le saut de dés. Les 3 dés noirs, ce sont les lances. J'utilise pas de point de com' supplémentaire. Hein. Je vais mourir dans, en, avec les panaches. Ça touche à 3. reroll des as parce que t'as la chanois. Nois-nois. Chanois-nois. Ok. Ça reroll les as. Les deux sont des échecs. Il y en a très peu des deux. C'est propre. Donc tout ça passe. Ok. Il n'y a pas de bonus particulier sur cette unité-là Très bien. Donc tout ça, ça touche. Et tu vas me blesser sur du 3, n'est-ce pas Et là, tu n'as plus de reroll. <rire> ah, ouais, t'es comme ça, toi. Très, très bien. Je rappelle que j'ai activé ma doctrine qui me donne des invulnérables, monsieur. T'as aucune nuance qui est, qui est passée. C'est vraiment dommage. J'ai lancé ma doctrine et donc je suis en invulnérable à 5. Euh, je vais juste vérifier avant de les lancer que ce soit bien tout le temps et pas que au tir. Attention. Pose, vérification de règles. Et j'ai bien vérifié, j'ai donc bien mon invulnérable à 5. On a en même temps vérifié un petit oubli de la part de Sylvain qui avait, euh, qui Le touchait triomphe. sur du 2 parce qu'il était à 6 pouces du triomphe. Il y avait 2-2 euh, qui n'ont pas jeté les dead blesses donc là on, elles vont blesser. Sur du 3 monsieur, sur du 3. Voilà, donc il y en a une supplémentaire qui passe. Euh, et c'est PA-3. Donc on est sur l'invulnérable à 5. C'est parti mon kiki. Ok, donc... J'en ai deux qui réussissent, ça fait un mort, deux morts et un PV. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai deux morts et euh, et je perds euh, en plus un PV. Donc d'abord, ce qui se passe, c'est que lui qui était derrière, il avait déjà perdu un PV. Donc il va s'activer hein, puisque le, le stratagème nous permet bah, de, de combattre, euh, de combattre avant de mourir. Donc il va faire ses trois pouces de piline et il va taper. Ensuite, il va mourir. Après, le deuxième qui était juste derrière va faire la même chose, va s'activer, euh, taper et mourir, donc ça fait deux morts. Et enfin, il y a lui qui aura perdu, euh, bah, il y a deux PV encore supplémentaires et qui vont partir sur notre ami qui est ici. Donc ça me permet de balancer 6 attaques avant de mourir, qui vont toucher sur du 3 reroll des as parce que euh, c'est la règle. Donc ça c'est cool, la reroll des as qui fait plaisir. Je fais beaucoup d'as rerolls as dans cette partie, c'est un peu désagréable. Et ensuite, je vais te blesser sur du 2, puisque je suis à force 8, vu que tu m'as chargé. Euh, et j'ai pas de reroll là-dessus. Et par contre, c'est de la PA euh, moins 2. Euh, donc euh, t'es sur ta 4 plus 1. Ah, non, tu es sur ta 20, à... passe à 1, ouais. 2 plus 1, ça fait 3. Oui monsieur. Save à 3. Et presque tout est tanké. Ouais, là, donc ça... as y en a une qui meurt et ça fait plaisir. Ok, et ce que fait Sylvain, c'est qu'il enlève la figurine qui était ici et qui était à portée de 6 pouces de, du triomphe. Euh, ce qui va lui permettre de, bah, de faire un test de morale. Et euh, comme il va tuer mon guerrier qui est là-bas, euh, du coup, euh, ça va lui générer un des de fois. Après, ensuite, il y a Morvenval qui va découper le petit guerrier qui est juste là-bas tout seul. Ça va lui piquer un peu les yeux, sauf s'il réussit des saves incroyables à 5. Non, not today. Et je me fais découper mon euh, guerrier. Ça. Du coup, tu génères un dé de fois. Attention 1 1 1 c'est parfait pour atteindre pour réussir un test de morale c'est parfait et euh, du coup je vais m'activer ici et j'ai les trois autres qui n'ont pas tapé qui vont pouvoir taper maintenant euh, du coup les guerriers tyrannides vont pouvoir euh, ont tapé hein, et ont enlevé 2 c'est ça de supplémentaires, euh, ce qui va te permettre bah, de toute façon hein, de générer le, le test de co euh, et de le réussir au taux avec euh, avec un as hein, donc là c'était serein ce, ce qui va te permettre de mettre ton secondaire euh, qui consiste à utiliser des dés de fois Easy Money pour ce secondaire, ça c'est cool. Et ça nous amène globalement à la fin de ton tour, si je dis pas de bêtises. On arrive à la fin du T2 euh, côté sœur de bataille. Globalement, euh, Sylvain a mis 4 points de primaire euh, au début de son tour. Il va remettre 2 points puisqu'il tient l'objectif central. Donc ce qui lui fait 6 en points de primaire pour l'instant. Euh, 2 points supplémentaires sur son Easy, easy Money Gang euh, euh, sur les actes de foi. Et euh, deuxième euh, donnée d'Octarius Donc euh, voilà euh, Le chemin suit son cours Qu'est-ce que tu penses de la partie de sa physionomie pour l'instant Sylvain Dis-nous dis ton ressenti Là concrètement je ne suis pas Là je suis pas serein parce que Je n'ai pas été très létal sur ce tour-ci euh, Toute mon armée Est Visible par l'ennemi maintenant euh, Là grosso modo j'ai intérêt à serrer les fesses à bien tanker ce tour 2 Parce que je pense que ça va être décisif Pour la suite de l'événement euh, moi, mon avis là-dessus, euh, je trouve que tu t'es beaucoup avancé au centre Tu avais dit que tu allais jouer défensif, mais là tu as, as avancé tout le monde, clairement Donc là tu as avancé tout le monde J'ai l'impression que le centre devient très juteux pour moi en termes de scoring Parce qu'il euh, y a des persos, il y en a deux, trois, il y a trois persos, donc neuf moins de persos Il y a l'objectif central potentiel, donc avec les deux points, les deux points qui, qui, qui sont inhérents et, euh, et surtout, il y a un, moi j'ai un flanc qui m'embête beaucoup, c'est celui où il y a Morvenval et les Sacro qui ripop. Là, j'ai rien pour les gérer, et j'ai pas envie d'utiliser mes canons venins euh, pour gérer ces menaces. Mais d'un côté, je me dis, si je repolarise la game en esquivant complètement ce flanc, et eh bien, euh, je peux potentiellement être relativement sécure Donc on va voir, je vais attaquer mon T2 de ce pas Au début de ma phase de commandement, j'étais à 4 PC Je passe à 5, je vais activer mes Auras. Globalement, mon Neurotrop va envoyer le, le siphon du warp sur notre ami le prince Le premier prince, mon seigneur de guerre Va via Aura interposer avec les neurotropes Envoyer le plus un hit sur cette unité là et ensuite les deux princes vont envoyer Reroll les as à la touche ici Reroll les as à la touche ici Et, euh, et j'aurai fait le tour On se retrouve à la fin de mes moves Fin de phase de mouvement côté tyrannide Globalement ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé le parasite de Mortrex Qui va venir encore ici Et surtout qui va en fait se décaler à la charge Pour venir cloisonner cette zone là Je ne veux pas que les multifuseurs rentrent ici euh, J'ai d'ailleurs fait arriver en faible dans la foulée les gargouilles qui sont venus aussi se poser là un petit peu Pour euh, cloisonner encore une fois la map, empêcher les FEP et, euh, et potentiellement faire 2-3 petits coups d'esbrouf euh, le temps voulu Ensuite bah, au centre on a avancé, les guerriers là vont se projeter sur la FEP ici euh, Le prince va nous faire la même manœuvre, charger, taper et repartir Et ensuite les, euh, les Venom ont légèrement avancé, le neuro s'est décalé le prince double canon venin Là il y a un petit plan à faire C'est que le le, le triomphe le joli triomphe qui, euh, qui a l'attention messire avec cette, ces figurines-là derrière. Euh, si j'arrive à enlever trois figurines, je pourrais tirer sur le triomphe. Euh, donc l'idée potentielle serait éventuellement d'utiliser les carnies pour tuer les petites guerrières. Et après, de tambouriner comme un sourd avec le prince sur le triomphe. Ça, c'est une possibilité. Ici, euh, ça va smiter sec dans cette unité-là. On s'est mis en place pour, euh, pour faire du dégât. Et je rappelle que j'ai mis... Euh, 8 points de primaire au début du tour Puisque je tenais euh, mon objectif Ainsi que l'objectif qui était là-bas On se retrouve immédiatement pour ma phase de psy Allez, phase de psy chic, je vais commencer par activer Lui, il va envoyer euh, son méga sort Sur elle. Euh, sur euh, C'est un sort qui passe Sur du, euh, sur du 7 Et j'ai passé le siphon du warp Donc j'ai 3D, euh, ça passe à 10 Vas-y, tu peux sur un 5+, et me le dispel non. non, donc là ce que je vais faire C'est que je vais jeter, il y a combien de figurines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je vais jeter 7D bien, je vais jeter 7 dés pour chaque dé qui est supérieur à la endurance, tu prends une blessure mortelle. Donc en gros, bah là c'est sur du 4+ sur l'an du 3. C'est parti, donc on a 7 dés sur du 4+ qui font de la blessure mortelle. Euh, le dé est merdique, il y en a que deux qui passent, moins bon qu'un smile. Tu as deux -no -pain à 5. Ok, ça nous fait deux mortes en plus, donc ça c'est cool. Euh, ce qui va me permettre, dans la foulée, d'activer lui son deuxième sort. Et euh, il va nous envoyer la catalyse sur euh, ce prince là. Euh, c'est parti. Il y a toujours 3D d'ailleurs. Ça passe. Tu peux encore une fois. T'as 5 plus. Je l'ai pas vu. Il est bon ou pas? Il n'est pas, bon. pas bon, ok Donc lui étant en Finopain A5 Excusez-moi, je te dis des bêtises Il a déjà un Finopena A5 ce gars-là C'est cette unité-là qui va bénéficier du Finopena A5 Et lui, il a, il a un trait de seigneur de guerre qui lui donne déjà Donc c'est ce pack de guerriers qui va avoir le Finopena A5 Ok, j'ai fini les sorts pour eux Ici, on va se retrouver là Et on va faire un gros smite On va faire un gros smite qui va partir dans cette unité-là Évidemment euh, Smite A1 euh, Ça passe, donc vas-y Est-ce que tu dispelles Oui oui c'est dispel euh, donc euh, bah, le smite ne passe pas et ensuite ils vont passer le plus un à la touche sur euh, le pack de guerriers qui arrive au corps à corps le plus 1 à la blesse pardon euh, c'est parti et ça ça ne passe pas et euh, je vais pas m'embêter à relancer ça donc euh, voilà pour ça Ensuite, ensuite, ensuite, le neuro va balancer un smite dans le centre de table. Parce que ça, ça ne mange pas de pain. C'est le deuxième. Donc on est sur un smite à 6 qui passe. Non, c'est pas dispel. Donc c'est les guerrières ici qui la prennent et qui prennent une mortelle qui sera annulée sur du 5. Non, donc une petite guerrière qui saute. Euh, ensuite, euh, au niveau des autres sorts, bah, la catalyse a été lancée. Le, la déferlante n'a pas d'utilité puisque personne n'a advance. Donc la déferlante n'a pas d'utilité. Et lui, eh ben écoute, il va euh... Alors si as ce qui peut être utile C'est de jeter le plus 1 à, à la mais Non je ne peux pas cumuler, je ne suis pas un GK, on ne va pas s'emballer Le plus 1 à un, la blesse est déjà passé Donc lui il va balancer un smite dans les sacro-saintes du centre C'est le troisième smite Et il ne passe pas euh, Ce qui règle ma phase psy à ce niveau là Et on passe immédiatement à la phase de tir Alors cette unité qui est ici Va mettre tous ses pruneaux dans les 5 guerrières Qui sont là et qui protègent le euh, sacro-saint euh, triomphe de Sainte-Catherine. Et ici, j'arrive à tuer qu'une seule figurine. Euh, Sylvain les a tanké sur euh, une figurine qui était à couvert, qui va l'embêter un peu pour la cohésion d'unité, potentiellement, à la fin de la phase. Euh, en tout état de cause, je n'arrive qu'à tuer qu'une euh, qu sœur. Et euh, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais activer mon premier Carni, euh, qui est celui-ci, et qui a les munitions, Donc, il va mettre des blessures mortelles quand il génère ce qui réussit des touches. Alors, il va passer trois tirs qui vont toucher sur du 2 reroll des As, Ok et euh, donc j'ai touché Et ce qui va se passer c'est que euh, vu que j'ai touché Sur du 2+, je te fais des trois blessures mortelles C'est les munitions voraces donc ça passe Donc je fais des trois blessures mortelles Ici donc ça fera 3 blessures mortelles En plus et avant surtout J'ai ici je te blesse à 2 Donc j'en rate une Donc tu as une save APA-3 euh, Donc tu es obligé de la mettre sur elle Puisque tu as, as continué à tanker mes saves sur le couvert euh, donc c'est elle qui a une save à moins 3 Et donc comme elle a couvert elle est à 2 Ça te fait une save à 5 sur elle fait. Ok donc sa save est tankée Et maintenant tu as euh, 3 filles no pain 3, ah, 3 no pain à 5 Pour les blessures mortelles de la munition vorace okay. Donc hum. 2 Donc tu en as une qui meurt obligatoirement elle, elle Et j'arrive là où je voulais en venir C'est qu'il n'y bah, a plus que 2 figurines Et donc il n'y a plus d'attention messire là dessus Je vais pouvoir cibler le triomphe de Sainte-Catherine Il me reste pour ça un carniflex Et mon prince et je pense qu'on va se faire plaisir Le pack de guerriers a réussi à sortir Les dominions qui étaient là euh, Au niveau des tirs il me reste encore Les piu piu des, des... des gargouilles Et il me reste encore euh... Il me reste encore quelques tirs de canon venin Et euh, ce que je vais faire C'est que je vais réfléchir deux secondes Ok donc là c'est parti euh... Alors les gargouilles ont tiré et ont réussi à enlever Une sœur ici Et là je vais activer mon carni et mon prince et Je vais tout mettre dans le sacro-saint... Euh... Triomphe et on commence par euh, le carni qui est ici et qui va euh, qui va. Non je vais pas commencer par le carni parce qu'on sait jamais sur un coup de chance, j'y crois pas trop, hein. mais lui pourrait le wiper et du coup ça me laisserait les tirs du carni ensuite alors que le carni peut pas le wiper. Donc on va commencer à tirer ici et je vais balancer mes 6 tirs de canon venin. Je touche à deux mais j'ai moins 1 pour toucher le triomphe, c'est une règle de base passive de la figurine, donc je vais te toucher sur du 3. plus euh... Euh bah écoute, c'est pas très beau et je vais te blesser sur du 2 plus. Et tu as 3 invus à 4, mon euh, bon Sylvain. Et euh, bah ça fait 2 réussis parce que 3 plus 1 Eh bah non, ça fait 2 ratés et du coup il prend 8 damage net. Donc ça c'est cool. Et du coup ça me permet de balancer les derniers tirs du Carni, Donc lui par contre va toucher à 3 reroll des as. Elle va toucher à 4 parce que tu mets moins 1 et donc je ne passe aucune touche. Normalement je touche à 3, mais j'ai le moins 1 et j'ai pas d'as. Donc c'est un full fail pour le carni. Donc on s'arrête là pour les tirs sur, le, sur le, le, le triomphe. Je lui ai enlevé que 4 malheureux PV. Oui, malheureux PV, pardon. Mais écoute, c'est déjà ça. On va pas, on va pas trop pleurer non plus. quoi. Et c'est parti pour les charges. Alors ici, le parasite de Mortrex va faire sa charge sur les 4 petites. C'est une charge à 9, c'est très bien. Moi, ce que je veux, c'est juste me mettre ici tout simplement pour bloquer le, le coin de table qui est là. Hein. L'idée, c'est de se mettre même le plus loin possible, à vraiment un, un pouce ici, au max des 1 pouce pour pouvoir taper. Euh, ensuite, on continue ici, on continue ici. Là, on va avoir les guerriers qui vont charger dans ce personnage-là. Mais d'abord, je vais faire charger mon prince ici, euh, qui a une charge auto. C'est une charge à 8. J'en fais tomber mes gargouilles. Ici, pareil, c'est une charge à, à 3 pouces, hein, donc le, le double à se passe quand même, mais on va la jeter pour le positionnement. On est sur une charge à 9, donc là, c'est cool. Et enfin, euh, avant de, je vais les positionner après, mais du coup, on va faire ici la charge, euh, qui est une charge à 7 sur... Je vais juste charger ce personnage-là, euh, qui, euh, qui est un personnage. Voilà, je le, je le charge parce que je suis content de charger. Euh, c'est parti pour la charge. Eh ben, écoute, 7, c'était une charge à 7, donc on va pouvoir enclencher. Tout le monde est passé. Euh, on se retrouve pour la phase d'assaut, sachant que, euh, si tu si je me rappelle, lui a un fight first. Ça. Donc ça veut dire que si je veux le taper en premier, il faut que je me déclenche ici. Ouais. Sauf que si je me déclenche ici, il pourra utiliser deux points de com, mais il ne les a pas. Ouais. Donc le, la, la messe est dite, c'est ici que ça va s'activer en premier pour taper là-dedans. Et du coup, on va s'activer euh, ici, hein, tout simplement. Euh, et on va taper sur ces deux, euh, ces deux fanfreluches, voir ce qu'on leur colle dans le museau. Si on va s'activer, on va taper sur ces deux petits persos. Il euh, faudra que tu nous dises combien ils ont de PV c'est villes gredin 5 et 6. 5 et 6. Donc bah là, tout simplement, moi j'ai 15 attaques. Alors, que Ok, euh, bah, de toute façon je tape pas. et euh, tu mettras tes saves là où tu, ça te fait plaisir euh, Surtout là où tu es obligé de le faire euh, Globalement je vais avoir 15 attaques, j'ai moins 1 pour le toucher Donc je vais toucher sur du 4, reroll des as parce que c'est natif sur mon profil Vu que j'ai les lâches whips Et après je le blesserai euh, sur du 2, il me met moins 1 Donc je vais le blesser sur du 3 mais j'ai passé le plus 1 à la blesse Donc en fait je le blesserai sur du 2 quoi qu'il arrive, il n'y a pas de changement là dessus J'ai mes 15 attaques, c'est parti sur du euh, 4, reroll des as alors, j'ai un As, deux As, trois As, quatre As. Ça, c'est bon. Les trois et les deux sont des échecs purs. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Tac. OK, donc ça, ça passe sur du 4. C'est cool. Et ça, c'est la reroll. Allez, max de 4. Avec un de mieux. Le moins un touche m'embête beaucoup, là. Et maintenant, je blesse à 2. Euh, ça, ça fait plaisir. Bah, tout qui passe, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça te fait 7 invus à 4 pour 2 flats. Le garde du corps a combien de PV 5. Donc euh, tu vas pouvoir les faire, euh, les 3 premières tu les fais sur la, le garde du corps 1v à 4, parce que si tu, en, si tu rates ah, les 3 il meurt en premier. Donc, ouais. Dans le garde du corps, il perd 4 PV, donc une par une après il t'en reste un a fait 3, il t'en reste 4. Une par une sur la 4 plus invus sur ouais, le il garde a du a corps. Pas, il en plus, t'as le Finno Pain. Alors, ok, donc là, on, on, on stop juste pour ne pas se mélanger dans les dés. Là, tu gardes les 4 sauvegardes d'un côté. Et euh, du coup, tu prends 4, 4 Finno Pain à 5. 4 Finno Pain à 5. Pouah Donc, t'as perdu qu'un PV. Euh, du coup, bah, 2 par 2 sur les saves restantes. Il y en a encore 4. 2 par 2 sur les saves. 1 vu à 4. Du coup, t'as 4 Finno Pain à 5. Allez, si tu me les rates, il est mort. Ça serait cool. Ça serait mérité. Et il s'est mérité et il est mort et il reste plus qu'une invue à 5 qui va euh, une ou deux il y a deux dés encore donc tu as deux avues à 4 pardon sur le dernier personnage qui pour le coup pourra pas mourir il en réussit une et Finno à 5 je suppose ok euh, en a... donc il prend deux PV le dernier donc je tue le garde du corps et l'autre prend deux PV ça c'est cool Allez, ensuite, je vais continuer à m'activer. Je vais activer... Bah, Je peux faire ce que je veux parce que, de toute façon, je suis content d'être heureux. Je vais activer les 5 là qui vont taper là-dedans. Je vais activer le prince qui va taper là-dedans. On se retrouve à la fin. Et pour voir surtout la réponse de ce personnage dans mes guerriers, voir ce qu'il donne. C'est parti. Et alors, au niveau de la phase, bah, là bah j'ai découpé complètement les, euh, les, les sacro-saintes. Ça, c'est joué à une save près, mais c'était propre. Elles sont, elles sont mortes tout rond, donc là, c'est cool. Et ici, par contre... Euh, ici, par contre... Excuse-moi, j'ai oublié des attaques. J'ai fait les cinq attaques d'Obliterax. Euh, qui ont généré 5 euh, blessures mortelles, t'en as Filno peiné 4, donc il n'y a qu'une seule blessure mortelle qui est partie, et après j'ai passé les 5 blesses, et donc euh, t'as raté 3 euh, invues ou 2 invues, je sais plus, mais en tout cas il te reste une figurine qui est en contact, j'ai juste oublié, c'est que j'ai d'autres attaques avec le prince, j'ai des petites attaques de pince, etc, je te fais juste les, les petites attaques supplémentaires, savoir si je le tue, parce que là en l'occurrence pour l'instant il me bloque complètement, je ne peux pas faire mon overrun puisque je suis encore en contact. Et on n'a pas encore activé ce bon vieux Mortex, donc on va l'activer, il va taper là-dedans, alors Mortex il a 6 attaques sur son profil, je vais taper avec l'attaque le, le, qui fait parasite, donc il rajoute une, un taquet, je vais donc te toucher sur du 2, il y a un as qui dispel, comme j'ai généré une touche, du coup je vais te coller un petit parasite sur le groin qui, sera, qui va te mettre une blessure mortelle donc tu peux faire déjà un petit pain à 5 savoir si, tu, si, si la blessure mortelle te sauve non donc ça en tue une petite à la blessure mortelle et après j'ai ça qui va te blesser sur euh, la force 6, c'est force 5 mais j'ai plus un parce que je suis si je fais blessure du 2 vu que tu as du 3 et donc du coup j'ai P à moins 1 mais tu l'ignores puisque tes cœur valeureux, ça te fait 6 sauvegardes à 3 pour les 3 restantes et euh, j'aimerais bien qu'elle survive pour qu'on voit mortex faire un truc ah c'est cool, elle survit, il y a que deux morts. Donc il y en a une qui survit, euh, il y en a qu'une seule qui survit, tu laisses celle qui est au contact ou pas Ça c'est la grande question. Euh... Ah ce qui se passe ah. au ah. contact. Bah, en fait ça ne change rien, c'est juste que tu es au contact donc tu ne pourras, tu pourras pas faire de grand chose si tu es au contact. Donc tu n'as aucun intérêt de rester au contact avec. Concrètement tu n'as aucun intérêt de rester au contact avec. Donc en gros la, la chef elle reste et surtout elle a un petit parasite donc à ta phase de commandement tu vas prendre de la mortelle. Ça c'est cool. Et si je te mets deux mortels, ça va me faire popper des Reaper Swarm. C'est très drôle. J'aimerais que ça arrive, mais ça, après, c'est les deux qui diront. Ok, et donc j'arrive à la tuer avec les, les deux petits coups de, de, de, de talons de tyran. C'est les coups de queue, en fait. Voilà, Il y a deux attaques supplémentaires. Ce qui me permet d'activer mon overrun et partir de là. Et surtout, on va, euh, avant de faire ce petit mouvement, euh, on va faire les attaques. Allez, pour les voir. Je vais utiliser un point de com et je vais réduire les damage de 1 ici sur mes guerriers pour pas que tu me les saignes trop vite. Euh, voilà, vas-y, envoie la sauce. 5 attaques sur du 2 relançable, c'est parti. Euh, c'est parfait, tout qui voilà. passe. Alors et et bah, tu vas me blesser sur du 3 parce que j'ai de l'an du 5. Ça fait 3 save. Père-3, -3, tu ignores les invus, je crois. J'ignore les invus. Bah écoute, tu me tues un guerrier, pas de... tu me dire mon invulnérable à 5 de ce tour-là. Donc, du coup, je perds un guerrier sur, sur ce personnage-là. Ok, donc fin du tour 2, côté tyrannide, globalement euh, j'avais déjà mis 8 points de primaire au début du tour, j'en mets 2 supplémentaires puisque euh, bah, je tiens l'objectif central euh, et, euh, et j'ai tué une unité au milieu du sang, donc l'un des deux me, me permet d'avoir de, deux points. Ensuite j'ai fait un premier assassinat puisque j'ai tué le garde du corps de, je sais plus son nom, mais de la, de la gonzesse énervée qui vole et qui ignore les invus. Euh, et jusqu'au dernier pour l'instant on n'a pas bougé et euh, la domination je la remets à 3 points. Puisque j'ai l'objectif du centre et les deux objectifs. Comme je l'ai expliqué à la fin quand on a fait le petit débrief du tour 2 euh, de, des sœurs de bataille. Euh, je me dégage d'un flanc où j'ai pas assez de ressources. Euh, voilà. Pour, euh, pour euh, mettre dans le vent euh, potentiellement Morvenval et un pack de 10 là. Euh, euh, qui, qui, qui, qui, que je peux pas gérer pour l'instant. Donc je préfère m'occuper du reste. Et on, on, on verra plutôt vers la fin de partie ce qu'on peut en faire. Mais je vais essayer de les esquiver toute la game. Globalement, ça va être ça le plan. Euh, on passe au tour 3, côté Sœur de Bataille. La phase de co commence. Euh, avant, début de battle round, côté Tyrannite, je vais activer les liens synaptiques de mes guerriers, qui fait que les touches les 6 à la touche à la mêlée vont exploser, donc ça c'est cool. Euh, ici, toujours en phase de co, euh, bah, le parasite a parasité ici. Donc je vais jeter un dé. Sur un 1, 2, 3, tu prends des 3 blessures mortelles et le parasite s'en va. Sur un 4, 5, 6, tu prends des 3 blessures mortelles et le parasite reste. Alors, 4, donc tu prends des 3 blessures mortelles, tu gardes le parasite. Je dois faire le D3. Ça fait 4. Et euh, tu, dois, euh, tu dois faire 2 Philnopaina à 5 puisque c'est toi. tac Et en plus, ça va me faire pop, comme j'ai mis deux blessures mortelles, euh, ça va me faire quoi, pop, un petit un petit Reaper Swarm. Euh, donc c'est rigolo, à 3 pouces de ta figurine, je vais aller chercher un petit Reaper Swarm. Et voilà, où, le parasite de Mortrex a été euh, a été rigolo. Voilà, c'est bon, pas, pas le tournant de la game, mais voilà. Et côté des deux fois, on a fait euh, un 6, 2, 4 et un as. Pour, euh, pour Sylvain, euh, au niveau de la séquence de la phase de co, Morvenval va s'auto-buffer et après il n'y a plus d'autres euh, choses à faire on va laisser faire sa phase de mouvement et on se retrouve ensuite Allez fin de phase de mouvement côté sœur de bataille, Sylvain explique nous un petit peu ce que tu as fait Alors oui donc euh, au niveau euh, du triomphe je fais avancer pour charger euh, les, euh, les guerriers de toute façon on va essayer de les, les avoir au corps à corps ainsi que la chanoinesse euh, au milieu de table, j'ai déplacé euh, la Dogmata afin qu'elle soit à portée de litanie. Donc, j'ai fait une litanie auto avec un dé de foi pour enlever des BM. Malheureusement, j'ai fait qu'une BM sur le prince ailé. Euh, ici, j'ai fait l'échange. J'ai déplacé le Rhino sur l'objectif et j'ai bougé euh, l'unité qui est sur l'objectif afin qu'elle fasse les données de Nakmoud dans ce quart de table. J'ai déplacé euh, Morvenval afin qu'elle puisse tirer sur les carnies et. Euh, euh, et de, et de découper euh, défoncer euh, ce petit mortrex et voilà et on est pas mal j'ai pas fait grand chose de plus bah écoutez on, on va envoyer ta ah, face si. oui. et oui oui oui ah oui, oui. qui, qui sont... sont venus pour découper ah, mi les mi-portes de fuseur pour essayer de défoncer les zoanthropes et ben on va de suite voir je pense globalement ce, ce que ça donne ça tu... est-ce que tu dis ton dernier PC parce que là tu as moins ah, un oui, de la touche pas ah, de mal à la touche donc tu euh, utilises la touche et puis on va voir si ça passe rajout, ce qu'on avait oublié de le faire et de le dire, du coup, euh, le Effray Stern. Effray Stern se désengage des guerriers parce que sinon elle est tapée en dernier, elle risquait de se faire découper, et elle va faire son petit truc de, de BM encore une fois sur, sur le prince, euh, voilà, pour, euh, voilà pour ça, et, euh, et du coup, bah, on va pouvoir voir ce que font les rétributeurs sur ce pack-là, alors il faut savoir que quand même s'il les tue, il gagne 3 points d'arborer le sorcier, et il me fait perdre 5 points de jusqu'au dernier, donc, euh, c'est quand même une cible juteuse pour lui. C'est un delta de 8 points au scoring. Donc, on va de suite voir ça. Je suppose que le chérubin va sauter aussi. Bon, on va, ah, ça, on oui, va voir. T'as le temps, de, as le temps de, de séquencer. Pas forcément besoin. On va voir. J'ai de la vue à 4. Hein. De la vue à 4, c'est toujours pareil. Hein. Ça ah, peut. Ouais, c'est ouais, ouais, ça. Sur, surtout sur du fuseur. Allez, c'est parti. T'as moins un à la touche, mais tu l'ignores parce que t'as utilisé ton dernier point de com. Donc, tu touches à 3 et tu n'as pas de reroll. Ok. Il y en a 3 qui fail. Ensuite j'ai en du 5 et ta force 8 donc tu vas me blesser sur du 3, 3 encore une fois sans reroll. Okay. Il y en a une qui rate et, euh, et moi j'ai de l'un à 4 monsieur. 1 okay. vue à 4. Et ben voilà, il y en a qu'une qui passe. Euh, il n'y en a qu'une qui passe. Et du coup, tu vas pouvoir faire le D6 damage. Enfin tu jettes 2D, tu gardes le mais euh, dans tes D6 plus 2, comme tu as envie de porter. Euh, Vraiment, ton nombre de PC qui euh, non, j'en avais un qui avait déjà perdu 2 PV. Donc il y en a un, il lui reste, euh, il lui reste, il est mort. Euh, il est mort au tour. Donc tu, tu, tu celui, la, la save ratée me le tue automatiquement. Celui-ci est mort. Est-ce que tu tues ton chérubin Ah oui. Ouais, ouais, bah, tu m'étonnes. Est-ce qu'il va être aussi efficace que sur ses petites cousines Ça fait deux tirs qui vont toucher à 3 et blesser à 3 Celle-ci passe. Et ben bah, non. Voilà. Tu vois. Malheureusement, tu n'en tues qu'un, euh, la messe est dite. Et euh, Morvenval va envoyer ses pruneaux sur le carni, bah, tant qu'à faire, tu as celui qui a les crochets, est le temps, qui celui ouais. qui a les, les munitions, euh, les, les, les vilaines munitions qui font de la mortale. Donc vas-y, tu peux tu peux tenter de le ouais. décarnifer. Ouais, et, ouais, il écoute les enseignements du, fer, du célèbre Père Castor. Vas-y, ah, sur du 3, parce que tu as le moins 1 pour hit, tu es en full reroll puisque tu t'es auto-buffé. Hop et ensuite euh, bah, les bah, tout sur du 3, c'est force 8 et force 6. Non non non excuse-moi les bolteurs lourds c'est sur du 5. Les noirs, euh, les blancs sont sur du 5. Ouais mais j'ai du 7. Donc les... les blancs sont sur du sur voilà. du 5 et les noirs sur du 3. Les blancs font fail et les noirs PA-4. J'ai de la save à 6, puisque j'ai une save à 2 native. Je rate. Euh, PA-2, donc la save à 4 passe. Il y en a une qui passe. Tu peux faire le D6 de la save à rater. De de vie il, reste il lui reste 7 points de vie. 7 points de vie Oui, tu peux utiliser ton 6 si tu veux, mais ça ne tuera pas. Bah, je vais l'utiliser quand même. Ok. Donc euh, je prends 6 PV avec le dé de fois utilisé sur mon carni. Il ne lui en reste donc plus qu'un seul. Il a moins 1 en dégâts, il a moins un dégâts euh, donc il ne m'en reste plus que 2. C'est entièrement raison. Rires. Euh, donc voilà je, je perds 7 PV euh, Je perds 5 PV du coup Et euh, il reste 2 PV ici On va laisser euh, Sylvain faire ses petits tirs euh, à droite à gauche Et on se retrouve euh, juste après Alors pour la fin de phase de tir globalement On a eu des pruneaux qui sont partis là dedans Et qui nous ont enlevé le guerrier de cette unité là Qui était déjà euh, un petit peu amoché euh, ensuite on a euh, les tirs de la Dogmata et son Super Bolt anti-psyker qui ont réussi euh, à nous enlever un Neurotrop Et il y a une Mortal Wound qui est encore sur celui-ci Donc il y a deux Neurotrop qui ont sauté sur cette phase-là euh, Le Prince n'a pas repris de blessure mortelle. Et euh, le Carni on en a déjà parlé Et ici il y a deux PV qui ont sauté sur... Euh sur le Reaper Swarm, des tirs de pistolet-bolteur des sacro saints, ce qui nous amène globalement à la phase de charge, côté Sœur de Bataille. Euh, Qu'est-ce que tu veux charger, mon bon Sylvain euh, bah, C'est très simple, hein, le Triomphe de Sainte-Catherine va charger les guerriers, avec le soutien de la... La pâle ouais. la, <rire> la, <rire> la Chanonesse Chan Et euh, pour le fun, on va faire charger la Morvenval sur le Parasite de Mortrex. Allez, on jette les dés pour savoir ce que ça donne Alors ici. Voilà, c'est de Alors, la charge au... auto. C'est bon, 8 ça passe. Tu charges le pack de... Tu peux que charger le pack de 4 de Ouais ouais. Non, je... Et elle, elle charge le pack de 3 ou celle qui... Non, celui non, qui est déjà moché. Tout de 4, dedans Tout dedans. Ok. Tout dedans. Je prends pas de risque. Ouais. Tu peux même... Alors sachant que c'est une barre, et c'est une ligne de défense, tu peux te mettre derrière et tu peux taper à deux pouces. Tu peux taper sur une figurine qui a 1 pouce de la barrière et tu peux la taper depuis 2 pouces. Donc en fait, ici, tu peux taper sur l'unité. Et éventuellement, tu te protèges. Au prochain tour, ça te donne une sauvegarde de couvert. tu as même un couvert dense. D'ailleurs, j'ai aussi un couvert dense. Euh, donc voilà. Mais euh... Okay. Euh, voilà, tout le monde est content. Globalement. Et après, là-bas, pour savoir sur le, le parasite. Bon, oh, ça va être une charge à 4, je pense, ça. c'est une charge à 5. C'est une charge à 5. Non, charge à 5, ça se rate pas, ça, Sylvain. Ça se rate pas. Tu me connais voilà, c'est ah, bon, tout rond, mais tout pile, que demande le peuple Ok, et ici tu essayes pas de te faire le Reaper Swarm pour prendre de l'espace C'est une charge d'opportunisme, mais ça te permet d'avancer, ouais, ouais. potentiellement. Y'a pas de raison de s'en priver. Bah, ça peut-être perdre l'objectif, mais... Euh, ah bah c'est une, une charge à 5. Ouais, c'est une charge à 5 aussi. À 5 ou à 4 Je vais faire, je vais un 4, ouais. et je vais lancer le deuxième dé. Voilà, oh, fait... bah, c'est parfait. Et ça, ça s'envole. Et euh, nos sacro-saintes se projettent, c'est bien, ça, ça leur fait gagner un petit peu d'espace grâce à la charge, et pourquoi s'en priver Parce que là on sent que ça risque de ramer un petit peu euh, pour les sœurs de bataille sur, sur les, les deux derniers tours. Euh, Qu'est-ce que tu veux commencer par activer euh, Sylvain Je vais commencer par le triomphe Sainte-Catherine. Ok, qui va taper sur le pack de 4 et moi je vais utiliser un point de com pour taper en mourant. Je suis à 4 points com', je passe à 3. Ok donc on a 10 attaques, il y en a 4 qui font du flat 2, c'est ça Ouais. Et ça c'est du flat un, PA -3, PA 1, PA-3, PA-1, tu touches à 2, A3, 3, ok, et eh bien c'est parti, pas de relance, si tu gagnes ta relance en, en tant que personnage, non, c'est que le les unités corps, ouais. ok, euh, alors, bah, 3 contre, plus, les et 6 font des touches supplémentaires, Ouais. et j'ai plus 1 à la touche, donc tu touches à 2, touche tu touches à 2, tu exploses, normalement ça, ça génère un full touche, en stat, normalement, non, ça sera pas un full touche parce que as deux As et t'as qu'un 6. T'as trois As et t'as qu'un 6. Donc, Donc les As c'est échec. Et voilà, taille. Et ça on est bon. Et euh, ensuite c'est force... Force 6 euh, pour les noirs. Donc sur du 3 pour les noirs. Et force 5 pour les blancs. Et sur du 4 pour les blancs. Et c'est parti X. Et c'est parti pour le show. Alors les noirs, euh, c'est ce qu'on appelle un échec. Et les blancs, il euh, y en a 4 qui passent. j'ai utilisé mon point de pour rien. Père 1, j'ai la save à 5 du coup. J'en save 2, je perds 2 PV sur un mec. Et euh, le mec était déjà moché et, et mort tout à l'heure. Donc je perds que 2 PV. Euh, et je vais le mettre. Je vais le mettre sur lui là, qui est le plus proche, qui peut taper sur.. Euh... Qui pourra taper sur euh, sur le triomphe. Du coup ensuite je suppose t'actives elle. Moi je te reprends pas le corps à corps. Oui donc non. ce sera la chanois. La chanois qui va taper et après on aura Morvenval qui va taper sur Mortrex. On se retrouve à la fin de la phase. Alors ici sur la phase de combat Morvenval c'est que euh, t. Je rappelle que le parasite de mortex met moins à la touche et qu'il empêche il empêche les rerolls à la touche. Euh, ce qui fait que sur ses attaques, euh, Morven m'en a passé a rater 3 touches. Et après, au niveau des blesses, malgré la -roll, euh, ça s'est cuté aussi. Ça fait que j'ai pris que 3 blessures. En revanche, j'ai tapé, j'ai réussi à lui mettre un PV et lui caler euh, le parasite. Et donc lui faire une blessure mortelle, qui n'a pas été euh, filnopainée par euh, l'ignore blessure mortelle sur du 4+, par... Euh par la mère Morven, ici le Reaper Swarm s'est fait découper, euh, on a oublié de faire, Mais il y a un pilin de 3 pouces qui va permettre à cette unité d'avancer, et enfin là-bas, euh, les guerriers ont pu s'activer et taper, et euh, j'ai tout simplement enlevé 8 PV sur le triomphe, il n'en reste plus que 2, il a donc perdu pas mal de reliques, euh, on fait le point sur la fin du tour de Sylvain, et on va attaquer le tour 3 des Tyrannides. Alors on arrive à la fin du tour 3 euh, côté euh, sœur de bataille. à ce tour-ci tu mis 8 points de primaire, tu remets 2 points sur ton objectif 2 fois, tu fais une troisième fois ton, ton donné d'Octarius. Donc en termes de score, tu es en retard sur rien, parce qu'au primaire, tu es, es correct. Euh, les fois, les données d'Octarius sont bien. Par contre, toujours 0 points au sorcier. Euh, et, euh, et voilà, je te laisse un petit peu nous, nous donner ton, ton sentiment sur le, la partie là. Que, toi, ouais. t'as fait plus de la moitié de ta partie actuellement. Alors, concrètement, j'ai bien avancé, mais euh, je manque cruellement de létalité. c'est Bon, il n'y a pas que les jets de dés non plus, hein, mais euh, bon, je me suis un peu foiré sur les jets de dés quand même. Euh, Peut-être un peu trop avancé. Euh, l'endu 5, c'est compliqué. Et moi, l'endu 3, c'est compliqué aussi à gérer. Euh, il faut que je me reprenne, rien n'est perdu. je... Toujours compter sur un craquage de tour hop C'est vrai. Et, euh et c'est vite arrivé. Moi de ouais. mon côté, c'est vite <rire> Ça arrive assez, assez régulièrement. On passe au tour 3 des tyrannides. Ok, concernant ma phase de co, je vais refaire la même manœuvre. Hein. Globalement, je vais pas changer ce qui fonctionne. à savoir le prince qui va passer le plus 1 la touche sur ce pack-là. Le prince qui va passer la rirole des as à la touche sur ce carni. Le prince-là qui va passer la rirole des as à la touche sur ce carni. Et enfin, euh, le siphon du warp qui va partir. Euh, bah cette fois-ci, le siphon du warp, si je vais le changer, parce que là, j'ai rien, de rien de vraiment d'intéressant à cibler avec le neuroparasite. Je vais donc le passer sur les zoanthropes les pour essayer de faire un méga smite avec des méga mortels. On ne sait pas ce qui va se passer. Euh, voilà, en tout cas de cause au début de la partie, au début de ce tour, je mets 12 points de primaire, parce que j'ai 3 objectifs et plus que mon adversaire. Euh, et, euh, et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Allez, donc ma phase de mouvement, globalement, je continue mon plan qui est de, de me barrer d'ici, hein, de, de, de cette menace-là, qui, euh, qui est une très très bonne menace, hein, euh, en fait... Euh elle, plus l'Edis, plus Morvenval, euh, c'est une menace, là je, je profite vraiment je pense d'une erreur de déploiement, qui aurait pas dû se retrouver dans un flanc, mais qui aurait vraiment dû se retrouver au centre de table, euh, et, et du coup je vais profiter qu'ils sont là bah, pour partir, donc Mor Mortrex, il a survécu à une phase, on va pas tenter le diable, on s'en va, en laissant notre petit parasite, euh, les gargouilles, elles font ce pourquoi elles sont venues autour d'eux, c'est-à-dire faire un rideau, au tour 3 pour empêcher euh, bah, d'avancer trop avec euh, les, les sacro-saintes qui vont devoir bah, euh, s'empaler dans le bloc de gargouille et donc perdre du temps, euh, perdre un tour 4 potentiellement et après euh, là ça va être Beyrouth globalement euh, j'ai la possibilité avec le reste de l'armée de laver complètement tout le reste de, de ce qui se trouve ici euh, ici vous allez voir les Venom Trop en action dans l'infanterie C'est ultra, ultra énervé Alors là par contre je me suis un peu trop emballé il faut que Je reste quand même à ma phase de mouvement à plus d'un pouce de lui euh, les, les tyrans guerriers Se sont emballés, emballés aussi Les Carnifex euh, Les guerriers qui arrivent Là il y a le prince qui va venir tartiner Le, le triomphe Ici on va venir aussi découper euh, Ces unités là euh, Là on va, on va être sur un, un tour 3 très très létal Côté tyrannide euh, je vais attaquer ma phase de psy et, euh, et je vais attaquer par le premier sort que je veux jeter C'est tout simplement le Mega smite Avec mon siphon du warp ici Donc j'ai deux figurines encore Je vais le jeter là dedans C'est lui qui va caster c'est elle la plus proche Donc attention Alors le smite passe hein, euh, Mais euh, il passe tout juste Enfin il passe à, il passe à 4 euh, Donc bah, sur un 5 plus tu peux l'annuler Annuler Annulé. Eh ben c'est parfait. Du coup ça ne passe pas. Euh, mon smite rate. Du coup je vais avec eux jeter. Euh, je vais jeter le plus un bless non sur personne pour l'instant. Donc avec eux j'ai fini la phase de psy. Euh, lui notre ami qui est là, il va jeter euh, il va jeter le neuroparasite sur cette unité là. C'est là où il y a le plus de figurines. Ça ne passe pas. Et ensuite, il va balancer euh, la catalyse sur euh, bah, le gros patron-là déjà. Je vais balancer la catalyse sur le pack qui est déjà engagé avec euh, la Sainte. Euh, c'est parti. Euh, la catalyse ne passe pas non plus. Oh là, une... Je te fais une phase de Psy à blanc, c'est magique. Le Neurotrop qui est ici va balancer un smite qui va partir là-dedans. Euh, c'est parti. Euh, ça passe. C'est le deuxième smite. Sur un sac, c'est dispel. Ah, non. Non, euh, du coup la plus proche C'est cette figurine là C'est euh, la Dogmata je crois, c'est ça ouais. La Dogmata qui a du coup euh, bah, des trois. Alors je fais mon D3 ouais, pas, Un Pain à 5 Elle a pas le Pain donc elle, elle prend une blessure mortelle Ici, et ensuite deuxième sort Lui va passer le plus un bless Et il va le passer sur euh, cette escouade là euh, C'est parti et ça ne passe pas, euh, voilà, on est sur un gros fail technique là, pour l'instant. Et notre ami qui est ici, va balancer un smite, donc c'est le troisième. Euh, je pense que le smite part dans le, dans le triomphe, oui, sans hésiter, ça part dans le triomphe. C'est le troisième, attention, et eh bien il ne passe pas, et je vais utiliser aucune relance, j'en ai rien à secouer globalement. Euh, mais voilà, mais vous avez vu, donc un beau craquage sur la phase de psy. Euh, si je fais ça à la phase de tir, à la phase de charge, à la phase de close... Globalement, euh, Sylvain s'en sort très bien sur le tour 3 J'espère que ça ne se passera pas comme ça quand même Ok, donc phase de tir Globalement, j'ai cette menace-là à cibler J'ai potentiellement aussi celle-ci Et j'ai les deux petites sœurs qui sont là-bas Eux sont engagés au corps à corps Et eux, j'en fais abstraction complète C'est une partie de la table, je ne la regarde plus Je ne vais plus en entendre parler Donc, euh, je vais cibler là-dedans Et je vais commencer par envoyer euh, les canons venin ici Les six coups de canon venin là-dedans C'est parti, ça touche sur du 2 il y a un as, ça blesse sur du 2. Il y a un autre as, et tu as 4 invulnérables à 6, mon bon Sylvain. Alors, si tu pouvais ne pas me les jeter derrière le conteneur, à l'endroit où je ne les vois pas. <rire> il y en a une, donc ça en tue, ça en tue que 3. Euh, c'est pas oufissime, mais c'est fait, au moins. Ensuite, on a le Carni avec ses munitions dangereuses qui va tirer là-dedans. Donc, lui, il va mettre 3 tirs qui touchent à 3, reroll des as. Il y a les touches qui passent, donc tu prends des trois blessures mortelles, euh, tu prends une blessure mortelle et ça blesse à 2 et 3 euh, invues à 6. Déjà à la BM, à 5, ah non fait. ça fait une morte et la dernière à 3 invues à 6, bon, voilà. les rétributors, on s'en est débarrassé, ça c'est une bonne chose de faite. Il me reste un Carnifex à tirer, euh, le Carni il va tirer sur, euh, on va essayer de se faire, euh, les deux on a vu à 4 Laquelle n'a pas à 4 Je crois que la dogmata n'a pas à 4. Allez, mais on va se saigner la dogmata alors. Du coup, 3 tirs dans la dogmata avec le bon Carni. Il va toucher à 3 rerolls des As. Je fais 2-2. Il va blesser à 2. Je fais pas d'As. Vas-y. Euh, un vue à 6 pour elle. Ok. Elle prend 4 PV net. Ok. Euh, du coup, fin de la phase de tir. Ici, bah, les gargouilles ont tiré là-dedans. Mais j'ai à moins 1. Mais globalement, il est... On est sur de la save 2, donc euh, je n'ai rien fait sur les euh, sacro-saintes. Ensuite, il y a un tir de canon venin qui a arraché la dogmata propre. Euh, les rétributeurs se sont fait virer Et ici j'ai réussi à enlever aussi les deux petites qui étaient là-bas au fond Donc en gros bah là ça va être la phase de charge Ici on va charger là-dedans On va charger là-dedans On va charger là-dedans Le prince va charger là-dedans Et les deux là vont charger là-dedans euh, Donc c'est la fête du slip On va faire la charge du prince Parce que c'est lui globalement qui peut fail sa charge Et c'est plus ou moins le plus important euh, Et j'ai un petit point comme où. Bon c'est une charge à 7 c'est bon Ensuite ici euh, c'est une charge qui peut fail sur un doublasse. Non, c'est de fail pas. Ici c'est de la charge auto. Et ici c'est de là là-dessus, c'est de la charge auto aussi. Je me positionne, je tape. De toute façon, euh, Sylvain n'a plus de point de com, donc je vais pouvoir dérouler mes taquets. Ici, la S a une aptitude qui permet de faire taper en dernier et qui va faire taper en dernier les deux qui l'ont chargé. Donc eux ne taperont pas là. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, globalement, en gros, euh, j'ai le choix des activations. Soit, je... mais de toute façon, je joue... pas... on s'entend pas, t'as plus de points de Donc en gros, je vais d'abord faire taper le prince sur, il lui reste 2 PV à la... au... au triomphe On va refaire taper sa magnifique arme d'Oblithérax. j'adore, cette petite combo est vraiment salée je trouve Je vais toucher à 2 euh, avec une reroll touche mais c'est pas nécessaire Je vais blesser à 2 avec une reroll bless mais c'est pas nécessaire J'ai oublié que les, les... les, 6... les 6 explosaient, j'avais moins un pour toucher, donc je touchais à 3 ouais. Il y avait un 2 je crois si, il me non, semble que même... C'est se vrai De ouais. toute façon, il y avait une, une, une rire à la touche. Et à la blesse, euh, voilà, donc il y a 5 mortal wounds déjà qui passent. Ouais. T'as des finopines sur les mortal wounds Non. Ok, bon okay, bah no déjà, voilà, ça, ça sert à rien de faire les avus. On invus. peut taper un ouais. mourant tu tape pas en mourant, par contre, il jette des dés euh, Et il fait des blessures mortelles Mais euh, ça n'a pas marché, il fallait faire un 6, ça n'a pas fonctionné Donc le triomphe est dead Ici, ça va s'activer après parce que euh, bah, Là, j'ai pas chargé et là, j'ai un fight last euh, Et enfin, ici Alors ici, c'est Beirut Et j'ai bien envie de voir taper les Venom trop Parce que je, je trouve très cool leur nouvelle d'Atashid Donc on va les faire taper en premier Savoir si eux arrachent, c'est 5 ou 6 PV lui euh, C'est 6 le... J'ai viré le dégât du corps à 5 C'est 6 PV et donc on va voir ce que ça donne les Venom Trop balancent 15 attaques qui touchent à 3, mais j'ai moins 1 pour toucher Fael, du coup je vais toucher sur du 4. Ok, et après, donc euh, tout ça, c'est du fail. Et ça, c'est du fail, ce petit 3, et ça fait beaucoup de fail, hein. du coup ça fait, euh, ça fait que... que 5 touches qui passent. Et après, je te blesse normalement sur du 2, puisque j'ai force 6, et je vais te blesser voilà. sur du 3, du coup, et bien écoute, t'as 3 save AP à moins 1. Euh, sur la petite euh, t'as 5 save excuse moi j'ai tout réussi euh, je pas que dit 3 5, 6, 5 save perdre 1 4, du coup 5 save à 4 3, 6, 3. ok donc tu prends 2 PV je vais activer les villes euh, les tirs en guard vont s'activer eux aussi donc là euh, je revérifie au niveau des stats voilà bon, pour le coup c'est exactement la même stat euh, que que, que les Venom Trop. j'ai deux armes différentes mais au final on s'y retrouve parce que j'ai de la PA-1 et PA-4 et ça sera de la vue à 4 sur le personnage j'ai 3 attaques de base sur les tyrans guerriers et ensuite ils ont une attaque supplémentaire pour chaque Sheeting euh, Talents donc ça fait 2 attaques en plus, ça fait 5 par mec euh, qui vont toucher non pas à 3 mais bien à 4 puisque j'ai le moins 1 à la touche et je vais blesser à 2 qui va passer à 3 et bah écoute ça te fait 3 sauvegardes à 4 plus, il te reste combien de PV 4 PV, donc bah, c'est les guerriers qui vont devoir le, le, le tuer, le petit, 2 PV en moins, donc il ne te reste plus que 2 PV, et du coup c'est les guerriers, alors eux pour le coup ils ont le ils ont la touche à 2, donc ils vont toucher à 3, euh, ils ont la reroll des as, j'ai oublié de faire exploser les touches depuis le début de ma phase de co, mais c'est pas grave, et, euh, et donc on va taper. Ah, comme c'est un petit peu engorgé En plus j'en ai que 2 qui peuvent taper Parce que eux deux peuvent pas franchir là J'ai pas la place avec mon tirant Je me suis placé comme un gland Je me suis dit j'allais le défoncer Et en fait je vois que je le défonce pas Et je suis en train de m'empaler dans les murs Donc j'en ai que deux qui peuvent taper Ça fait 6 attaques Qui touchent normalement à 3 Qui passent à 2 avec le plus 1 hit que je leur ai passé Mais qui redescend à 3 avec le moins 1 hit Et je rappelle que les 6 explosent euh, Voilà Il euh, n'y a rien qui explose Par contre j'ai la reroll des as Parce que j'ai la schwips. Il y en a une de mieux qui passe et enfin, là je vais te blesser euh, pour le coup, je vais te blesser euh, sur du 2. Et, euh, et j'ai raté le sort donc je te blesse euh, sur du 3. Et bien là t'as euh, 4 vu à 4. Si t'en rates une, c'est du 2 damage là par contre. Hein. Donc si t'en rates une, c'est fini, on n'en parle plus de Eiffel. Oh, on va faire une par une, vous allez voir. Comme ça, allez. Réussi. Réussi. Non, non, ah, non. Ah, awesome. ah non, elle Eh non. non. Eh bah non. <rit> Donc voilà, et, et Faël se fait finalement laver sur les, les deux derniers taquets de deux guerriers euh, tyrannides, mais au moins la messe est dite. Euh, maintenant tu vas pouvoir toi t'activer et taper là-dedans, tu vas taper dans qui euh, Je vais taper dans ça où oui, il y a déjà des blessés. Ok, et, un... et moi je vais utiliser un point de com et je vais les faire taper en mourant. Et, euh, et je te laisse la main. Ok, du coup, la petite a tapé et euh, m'a enlevé un guerrier qui a tapé et qui n'a rien fait en réponse. Et ce qui va me permettre d'activer eux qui ont le fight last et qui vont mettre leurs 6 attaques dans la petite euh, chanoinesse. Ok, les deux petits gars, les derniers, finissent la chanoinesse, ce qui les dégage complètement de la map. Et bah, globalement, le, le, plan, euh, le plan annoncé a été rempli, hein. On a dégagé euh, les deux qui étaient là, le triomphe, la perso qui était là, euh, les rétributeurs qui étaient là et les deux persos qui sont là. Donc, on a complètement lavé cette partie de la table. Euh, on clôture le tour 3 côté tyrannide. Euh, du coup, fin de T3 côté tyrannide, bah, ça s'est très bien passé euh, globalement. Euh, J'ai mis les ressources conséquentes pour faire ce qu'il y avait à faire. C'est surtout ça qui est important de noter, parce qu'on a vu que bah, les mortal Wound avec euh, les, les zoanthropes ont complètement foiré, la phase de psy a complètement foiré, euh, la phase de tir, bah, j'ai mis euh, tous les canons venin lourd euh, du prince, mais euh, ça a tué que trois figurines, donc il a vraiment fallu en fait... Euh on ne le voit pas trop euh, parce que la phase de mouvement, je vous la présente de manière euh, condensée. Mais l'idée était vraiment de s'assurer la destruction des ressources. Donc, j'ai mis tout en mesure. Et en fait, on se rend vraiment compte que, euh, hormis pour le meurtre de Sainte-Catherine, euh, ça se joue vraiment au tir près. Hein, parce qu'il euh, bah, voilà, fallait vraiment mettre, euh, mettre les ressources pour faire ce qu'il y avait à faire et, euh, et, le, et le fiabiliser. Donc, euh, donc ça, c'est fait. Je vais remettre à la fin de mon tour 2 points parce que je tiens l'objectif central. Ce qui fait que je fais 15 points de primaire sur ce tour-ci. Je capte directement mon assassinat à 15, je tue 4 personnages, euh, le triomphe, la chanoinesse, Ephael et la dogmata, donc là il y, a, il y a tous ces persos là qui sautent, euh, je remets la domination puisque j'ai 3 objectifs et plus que mon adversaire, donc je remets 3 points, donc c'est un très très gros tour. Mon Jusqu'au dernier, globalement, euh, il est quasiment safe à 100%, sauf éventuellement les tirs de Morvenval sur euh, les, deux, les deux zoanthropes. Je pense qu'en gros, c'est peut-être la seule chose qui reste à faire côté Sœur de Bataille. Euh, on va voir ce que ça donne sur le Tour 4 pour qu'on arrive à, à, à initier un petit peu la dynamique qui peut être prise en fin de partie pour euh, essayer de sauver des points. Là, clairement, le clou est enfoncé côté Tyrannide. Euh, J'ai globalement perdu. J'ai perdu que des guerriers. Pour l'instant, un Carni et deux, et deux... deux Zoanthropes. Et après, il me reste encore beaucoup, beaucoup de choses sur la table. Et, euh, et là, la, partie, la, la table est complètement dépolarisée. Donc, euh, donc voilà pour ça. Euh, on passe au tour 4 des sœurs de bataille pour voir ce que Sylvain a euh, encore à nous réserver. Il commence ce tour 4 avec euh, 8 points de primaire, parce qu'il tient encore quand même deux objectifs. Et, euh, et puis bah, à, à lui maintenant d'essayer de, de secourir au maximum. Globalement, on arrive directement à la fin de la phase de mouvement côté euh, sœur de bataille. Mais il faut savoir que euh, notre ami Morvenval a pris deux blessures mortelles, générant un Reaper Swarm, et les a sauvées. Elle avait perdu deux PV, mais elle a été soignée par euh, la petite, euh, la petite apothicaire. Les sacro-saintes se sont avancés, vont charger et évidemment laver les pauvres euh, gargouilles. Et là-bas, bah, globalement, ça s'est caché. Il y a une seule véritable action. Euh, qui, qui pose des questions, c'est les tirs de Morvenval qui vont partir dans le prince. On te laisse les faire. Il y a donc deux gros pruneaux de missiles. Là, j'ai pas la sur mes J'ai plus les, les tirs en guard qui me protègent. J'ai plus le moins un à la touche. Donc là, euh, t'as gardé ton point de com en plus. T'as des dés de miracle. On va voir ce que tu vas faire. Alors sur du 2 relançable. Parce sur du 2 relançable, c'est parti. Ok, il y a ouais. tout qui touche. Ensuite.. Ici, les missiles, c'est sur du 3, et les bolteurs lourds, c'est sur du 4, 5, pardon, 5, ah. j'ai rendu du 7. Ok, alors, je vais m'assurer une touche pour faire un dé de fois. je fais un 4. Ça, c'est sur le lance-missile, voilà. donc il y a un lance-missile qui passe auto. Hop, l'autre, ça passe, là, ça passe, la reroll. roll Ok, bon, il y a tout qui passe, donc ça, c'est moins 1 donc j'ai de la save, c'est L'avantage le... du prince à pied, c'est qu'il est save à 2 maintenant. Donc j'ai de la save à 3 du coup, à 2 flats. Donc c'est savé. Et les deux lances missiles, bien là c'est sur mon 1-vu à 4 du coup. Et je prends donc un des 6. Un des 6. Ouais, ça fait 4 PV euh, de demi sur mon, sur mon prince euh, Ce qui ne sera pas suffisant pour le buter Ok ici je perds 3, gargou 3 gargouilles avec les tirs de pistolet bolter Et après on va voir la charge Qui est une charge auto qui part directement dans les gargouilles Ok donc là euh, les, euh, les Sacro-Saintes sont arrivés, alors ce qui va se passer c'est que euh, Sylvain va utiliser un des de fois à la charge et, euh, et va utiliser un des deux fois à la touche euh, de façon à mettre son, son secondaire euh, Sœur de Bataille Easy Money Gang et ensuite va taper. Et les Sacro-Saintes lavent évidemment les gargouilles ce qui nous amène à la fin du tour 4 des Sœurs de Bataille. Alors, fin, fin des, du tour 4 côté sur de Bataille, globalement, euh, tu tiens encore deux objectifs, euh, donc euh, bah, c'est cool quand même. Euh, tu mets deux points sur euh, le secondaire euh, Sista pour avoir fait trois actes deux fois dans ton tour. Ça. Et euh, bah, là, concrètement, tu vas caper ton euh, Nata, Nakmundata, puisque tu vas avoir aucune ressource pour le réaliser dans le quart de table manquant, donc tu vas le caper à 8. Et euh, le tuer le sorcier, globalement, tu ne l'auras pas non plus. Mmh. Parce que là, moi, je, vais, là, je suis clairement bien à avance en scoring. Et donc, je vais te, te proposer aucune cible. Euh, tu as fait perdre 4 PV à mon. à mon à mon seigneur de guerre, euh, il avait perdu 3, donc ça lui fait 7 au total, il lui reste 5 PV, euh, globalement je vais utiliser un, PV, un, un point de commandement au début du tour pour le faire gagner 3 PV, puis je vais aller le planquer, parce que là euh, j'ai plus grand chose de plus à faire. Qu'est-ce que toi, tu, tu où, où est-ce qu'on en est toi dans, dans, dans ce jeu bah, Je pense que bah, j'ai presque gagné en fait, hein, mais euh, bon, ouais, ça c'est joué à 5, ça. Euh, voilà. Ça, <rire> à ça. Euh, moi, je vais faire mon tour 4, je vais le faire très, très grossièrement parce qu'on arrive, arrive clairement à la fin de la partie, il n'y a plus grand intérêt euh, puisque je vais remettre encore 12 points de primaire et je vais remettre 2 points euh, à la fin de mon tour puisque j'aurai le centre. Euh, L'assassinat, je l'ai capé, je n'ai plus besoin d'aller chercher Morvenval et euh, l'Hospitalière. Le jusqu'au dernier, je, je consiste juste à me cacher et après la domination, je l'ai au début de mon tour. Donc euh, là, globalement, mes points ils sont automatiques, j'ai quasiment plus rien à faire, si ce n'est à me protéger des quelques tirs qui te restent. Euh, je vais juste... On prend un petit rush vidéo à la fin de ma phase de mouvement euh, du tour 4. On fait les tirs, savoir combien j'arrive à enlever de sacro sainte avec mes canons venins. Et globalement, ça va nous clôturer la partie. Ok, donc globalement, j'ai fait mes mouvements et mes tirs et mon psy. J'ai rien fait à la mortalune puisque je me suis fait dispel sur un joli 6. Euh, alors j'avais passé un, un méga smite avec mon neurotrope, c'est dommage. Sur les tirs, j'ai enlevé combien Une ou deux Je ne sais même plus. J'en ai enlevé une seule, ça a très bien tanké la 4 plus 1 vue. Euh, j'ai caché mes sources de et le sorcier, donc ils sont plus ciblables. Et j'ai envoyé mes carni, ce qui nous amène à la fin de mon tour, enfin à la fin de ma phase de tir. Et donc je vais avoir une charge ici. Je suis obligé d'être dans le cratère, donc j'ai moins de la charge. C'est une charge à 6 qui passe à 8. Avec mon carni, et ben, bah, écoute, ça passe. Tu vas manger un gros carni dans les gencives. Euh, ça c'est stylé. Il va venir se calasse ici. Donc c'est bien parce qu'en plus, ça va complètement te bloquer sur l'avancée de ton dernier tour. Il a 4 grosses attaques. Euh, qui vont toucher sur du 3, reroll des as, mais il y a tout qui passe, et qui vont te blesser sur du 2, et je vais utiliser un point de com, parce qu'il m'en reste, il faut les claquer, et ben voilà, ça te fait 3 à vue à 4, chacun vu, c'est à mort, et ben écoute, ça fait 2 morts supplémentaires, je prends, et globalement, euh, ça m'arrête mon tour ici, et euh, je suis content d'être heureux. La réponse des sacro saintes euh, m'enlève 2 PV. Il lui reste donc 3 PV à ce bon Carnifex. Et, euh, et ce qui nous amène à la fin euh, de mon tour 4. Et on passe à l'annonce du score. Ok, donc fin du tour 4. Euh, côté tyrannide, vous l'avez bien compris, là, j'ai plus vocation à, à utiliser mes ressources. Puisque dans une dynamique de jeu, donc le, le but, c'est quand même de gagner. Et pas d'exposer de, de, de, de, ses unités pour le plaisir de le faire. Donc je joue le jeu. Et je me cache c'est pas cool, je suis tyrannide, c'est des unités agressives et tout, mais je, je joue toujours comme ça, je suis toujours dans une dynamique de jeu, vraiment je me porte que sur le jeu, il n'y a, a aucun aspect fluff à ce que je suis en train de faire, je m'en excuse pour tous nos viewers, en tout état de cause, je me cache et je score, donc je vais remettre euh, 14 points de primaire sur ce tour-ci, je sécurise mon jusqu'au dernier qui ne pourra pas être fait du côté, euh, de, du côté de Sylvain, du coup j'ai 15 points, je sécurise mes 15 points euh, sur euh, le tour 5 qui va arriver, euh, je vais remettre 3 points à la domination et globalement ben là euh, Sylvain n'a pas la capacité de me réenlever euh, ma domination et de me réenlever les 15 points de primaire que je vais mettre à la fin de la partie. Donc en gros je vais, je vais, remettre, euh, je vais, je vais arriver à, à 12 points sur ma domination et, euh, et il est impossible pour lui de contrer la domination que je vais mettre au tour 5, donc je vais remettre 5 points, euh, enfin 3 points sur la dernière domination. Ce qui globalement nous amène à la fin du tour 4 et ce qui va nous faire clôturer la partie parce qu'il n'y a plus aucun aucune intérêt à jouer, le scoring est complètement figé, il n'y a plus de points à gagner d'un côté comme de l'autre et donc on va faire le point au niveau du score. Et on se retrouve donc pour la fin de cette partie, L'annonce du score, comme je l'ai dit, le tour 5 ne sert à rien, il n'y a plus de points à prendre, il n'y a plus de points à gagner, euh, enfin des points automatiques, je veux dire, il y a, il y a évidemment euh, Sylvain qui va mettre 8 points de primaire au début de son tour 5, il va faire les 2 points de son acte de foi, et euh, il ne va pas pouvoir faire de d'arborer le sorcier, euh, et il ne pourra pas faire de data supplémentaire, ce qui lui capte son score à 48 points, c'est acté, 30 points de primaire, euh, 10 points sur le secondaire de Sœur de Bataille et 8 points sur les données d'Octarius, 0 points sur l'Arboré, le Sorcier. Euh, de mon côté, eh ben, je vais mettre 45 points de primaire, puisque j'ai mis le, quasiment le maximum des points tous les tours et je suis au centre du champ de bataille à la fin. Et euh, j'ai mis euh, 15 points d'assassinat, 15 points de, jusqu'au dernier et euh, 15 points de domination, ce qui veut dire que ça fait... 90 sur 90 pour les tyrannides euh, C'est la première fois que je mets autant de points Généralement même sur les parties où j'arrive à mettre beaucoup de points Je suis toujours à 87, 88 etc Je crois que c'est la première fois que je mets vraiment un full euh, Donc voilà je te laisse débriefer de ton côté, Sylvain, un petit peu ce que tu en as pensé de cette partie. Euh, c'est la première fois que tu affrontes le Tyrannite En ouais. plus, c'est du Tyrannite V9. Tu n'as jamais joué. C'est une, une autre liste aussi. Tu nous as dit que tu avais écouté le podcast de Zig et tu avais voulu euh, tester. Donc, je te laisse, vas-y, t'exprimer vis-à-vis -vis de cette partie, comment tu l'as ressenti, etc. Alors, bah, une partie très intéressante. Hein. C'est vrai que Tyrannite je l'ai beaucoup joué. Euh, et c'est la première fois que je l'affronte. J'ai beaucoup joué en V8, affronté en V9. Mais On voit que c'est beaucoup plus fort qu'avant, dans le sens où c'est beaucoup plus endurant euh, l'an du 5 euh, ça fait du bien c'est sûr euh, les petits pouvoirs psy le synapse c'est vraiment c'est génial hein, de pouvoir dire qu'on fait du synapse sur 24 ou 36 pouces en faisant des relais euh, moi au niveau des soeurs ben, en fait j'avais pas rejoué avant la mise à jour du chapter approve 2022 donc avant je jouais euh, toujours deux bataillons euh, un bataillon euh, sueur d'argent un bataillon euh, rose de sang donc là j'ai voulu changer en faisant le cœur valeureux en jouant en défensif euh, je me rends compte que c'est une chose que je ne sais pas faire <rire> on va y revenir justement, on va parler de ça <rire> oui. mais euh, non concrètement l'an du 3 contre 2, l'an du 5 il faut vraiment faire attention à ses choix euh, il faut beaucoup plus réfléchir à, à ses actions c'est euh, la moindre erreur, on le paye Et cash c'est ça euh, bon, j'ai pas eu de chance au dé non plus, c'est vrai que mes rétributeurs n'ont rien fait. Euh, T'en avais euh, incarné au T1, On ouais, a bien un amoché un autre avec ça les ça. chérubins, Mais Et après t'as rebondi sur, ça, les, sur les noms. Les échanges ne sont vraiment pas bons. Euh, Morvenval, bon, j'aime bien lancer dans la pampa, mais là la pampa c'est un peu trop, trop, trop loin de tout. Ouais. Donc euh, j'ai pas pu profiter de ses buffs, j'ai pas pu profiter de ses pouvoirs. Mes personnages, bon, bah c'est pareil, la première fois que je, je les jouais, Friarstan et Kiganil, franchement, je pense qu'ils sont vraiment très forts, si on les joue bien. Là, je les ai pas bien joués, je les ai trop lancés au casse-pipe. Euh, trop, bah, j'ai trop... Mon problème, c'est ça, c'est que je, je compte beaucoup trop sur euh, mes, mes sauvegardes à vue, et... Parfois sur la chance, et c'est vraiment c est, c est sanctionné direct. Quoi. Je pense qu'on a un jeu où on ne peut pas compter sur la chance, il faut vraiment compter sur les stats, parce que malgré les stats basses, on peut gagner quand on fait les bons mouvements. Ouais. Et quand on a une armée forte avec de la chance, et ben on perd tout. C'est comme dans la vraie vie. C'est tout pareil. C'est <rire> un de la vie. Alors, ce intéressant, euh, je vais parler du tyranny d'après, mais ce qui est intéressant, euh, de, de parler de, de, de ton gameplay, de ton approche du jeu. Euh, dans un aspect un peu coaching parce que tu es un joueur aussi qui n'a pas ouais, trop l'occasion de beaucoup voilà. jouer. Donc, tu ne joues qu'une armée, c'est les soeurs de bataille actuellement, euh, tu essayes de te faire une partie toutes les deux, trois semaines, mais c'est ouais, pas évident. Donc, ouais, voilà. Donc, c'est pas évident. Donc, c'est vrai que tu, tu te retrouves à jouer contre moi qui joue beaucoup en ce moment, surtout le Codex Tyranny. Là, ça fait déjà trois parties que je fais en quelques jours. Donc, je commence un petit peu à, à saisir où est-ce qu'il faut appuyer et comment il faut le faire. Euh, donc, forcément, il y a un décalage. Euh, c'est comme tout le, le, le Wargame, comme n'importe quelle autre activité euh, sportive. Au loisir, euh, c'est la répétition qui nous permet de, de saisir euh, les subtilités, etc. Et on les acquiert pas avec une partie euh, de manière, euh, une partie de temps en temps, comme ça, de, de manière dispersée. Donc, ça, c'est une première chose. Du coup, je me permets euh, d'apporter quelques conseils qui, je l'espère, serviront euh, à, à vous qui nous écoutez et puis à toi aussi, Sylvain. Euh, déjà, il y, y a un point qui est parti qui est important. C'est que tu as décidé de jouer euh, la liste de Zik qui est un très bon joueur sur la bataille Et qui a fait une liste, et il l'a précisé d'ailleurs C'est une liste, bon c'est une liste de jeu d'équipe Mais c'est une liste défensive Donc si c'est une liste défensive, c'est une liste qui a vocation à jouer la défense Qui va donc euh, avoir pour euh, objet De marquer des points Même si tu ne vas pas en marquer beaucoup Mais ne pas donner de points à l'adversaire euh, Ça c'est une première chose Dans ta façon de jouer, tu l'as T'as pas joué la, la liste de la façon dont elle a été construite. C'est normal, c'était pas ta liste aussi. C'est-à-dire que euh, euh, t'as pas sécurisé ton assassinat, puisque au tour euh, 3, ou au tour, ouais, c'est au tour 3, je suis à 15 points. Donc, euh, alors que tu dois pas donner de points. Ton, une liste défensive doit pas donner de points. Donc c'est vrai que t'as avancé le triomphe, t'as avancé Eiffel euh, et son pote le bodyguard, la Hanoinesse, la Dogmata ont été beaucoup avancés et euh, bah, elles ont été sanctionnées derrière. Euh, t'as fait le choix de prendre arborer le sorcier. Euh, alors peut-être que tu, là évidemment tu connaissais pas le jeu Tyrannide Donc j'avais le, le tricks avec les tirs en guard qui est imbuvable si t'as pas de tir sans ligne de vue Parce qu'au final ils sont jamais ciblables Et euh, tu et vu en fait avec le overrun bah, je sors, je saigne une unité, je retourne dans mon aura donc du coup, tu as deux unités d'arborer le sorcier, tu as potentiellement 10 points qui sur le papier sont juteux, mais que tu vas pas prendre si t'as pas, encore une fois, c'est vraiment si t'as pas la possibilité d'aller chercher les tirs en guard. Il y a peut-être d'autres possibilités que le tir hors l'os, il y a par exemple arriver en fait avec les, les Rétributors, mais ça demande... Euh, ça demande euh, bah, de synergiser, les déploiements aussi sont importants, ce qui se passe sur un déploiement en note de guerre n'est pas la même chose de ce qui se passe en marteau et en clume, c'est pas les mêmes portées, c'est pas les mêmes, mêmes designs de jeu, donc là en fait le, le arborer le sorcier je pense que ça a été, ça a été euh, potentiellement une erreur de le prendre, parce que oui sur le papier il y a, y a des points à gratter, il y avait euh, trois personnages, Psyker ça fait, euh, bah, ça fait 15 points plus les neurotropes ça fait 18 points sur le papier, mais dans la mesure où moi je sais que tu le prends et qu'en plus je prends mon jusqu'au dernier il faut que je les protège, bah, en fait, je, je, je, je crée un delta de 30 points, il y a 90 à 48, euh, tu vois, on est, euh, le delta de 30 points, déjà, on le, re on le ressent bien sur, euh, sur ce scoring-là. Euh, ensuite, euh, toujours pour rester dans cette dynamique, de, euh, un petit peu de voir qu'est-ce qu qui est améliorable, qu'est-ce qui, qui est au niveau des erreurs, euh, dans le jeu défensif, il faut que tu engages le minimum de ressources possibles pour faire ton scoring. Euh, tu as bien géré tes datas. Malgré tout, tu as envoyé ton petit pack en, en, en réserve, il a fait ses datas, donc tu as bien fait tes 8 points de data, ça c'est cool. Sur du jeu défensif, c'est très bien. Et puis avec un moment d'opportunité, si les stats sont bonnes pour toi, euh, s'il y a des erreurs côté de l'adversaire, tu peux tenter d'aller voler le dernier data, mais ça ne doit pas être une obligation, ça ne doit pas séquencer ton jeu en disant il faut absolument que je fasse mon dernier data, j'engage mes ressources pour faire mon dernier data. C'est vraiment si j'arrive à aller chercher mon dernier quart de table parce que j'ai bien, bien défoncé l'adversaire, il a le déchaté ou alors il a mal joué, il s'est mal positionné, je vais le prendre. Mes 8 points sur le data c'est bien. Euh, les 10 points de l'acte de fois sont bien aussi parce que bah, ça ne te demande pas d'engager de ressources en fait, tu juste à jouer ton jeu tranquillement. Le, euh, le arboré le sorcier, bah, qu'est-ce qu'on aurait pu prendre d'autre Bannière, euh, éventuellement, les bannières, c'est sûr que tu aurais mis plus de points que zéro parce que ouais. tu aurais, aurais mis 5 points. Euh, et éventuellement, tu sécurisais ton objectif. Tu aurais, aurais mis entre 5 et 8 points sur les bannières parce qu'on va dire que les, les, les sacro-saintes pouvaient, tes 3, à mettre une bannière et la sécuriser stablement. Donc, tu pouvais aller jusqu'à 8 points. Et après, bah, au niveau des primaires, tu mets 30 points sur, sur 45, ce qui en soi n'est pas mal. Euh, je pense que tu aurais pu, en engageant... En engageant peut-être un petit peu moins les ressources, trop rapidement, tu aurais pu mettre plus de points. Bon, moi, sur ce match-up, je trouve que le match-up match en soi est assez équilibré parce que tu as des véritables contres. Tu as le à 5 sur les mortels et, bah, mine de rien, la phase ah, de psy, ça, euh, là. Donc, as, voilà. As le fait que tu annules les sorts sur du 5+, c'est cool. Euh, donc ça c'est une arme, c'est deux armes sur lesquelles tu, il faut absolument jouer Par contre il y, y, y a des armes à moi avec lesquelles j'ai pu jouer et que toi tu ne pouvais pas contrer C'était euh, le fait de, te, de, de, de me réactiver en mourant avec les guerriers Ce qui te pétait ton séquençage Et, euh, et du coup bah, là ça mettait un vrai jeu de, de, de micro sur les deux objectifs du coin Et après le centre, tu aurais dû moins engager de ressources au centre Ou plus tardivement pour les faire durer euh, pour pas que je me retrouve en fait à un moment de la partie, euh, bah, à mon tour 3, à dire vas-y bah, de toute façon là j'engage tout au centre, je vais tout manger, t'as plus de point de com, tu peux plus m'interrompre, euh, concrètement euh, en stat, euh, même en stat basse euh, ça passe, donc en fait là tu m'as vraiment donné beaucoup beaucoup à manger au centre de table. Donc je pense qu'en rectifiant ça, on se retrouve sur une partie qui est plus équilibrée, qui est légèrement en faveur du tyrannide, parce que déjà bah, moi je maîtrise, je maîtrise le tyrannide et toi tu le découvres donc forcément j'ai un avantage, et, euh, et après, ça va être, la partie va être, on va dire, y a les curseurs vont se déplacer avec un peu plus les jets de dés. Là, en fait, les jets de dés, qu'ils soient en réussite ou en échec, ils n'ont ils ont pas vraiment influé sur la partie. Alors que, euh, pour moi, vu que les listes s'annulent un petit peu, je pense qu'on aurait pu, un petit peu plus, si ton jeu était un petit peu plus structuré, si tu connaissais un petit peu mieux ce que tu affrontais, etc. et que tu maîtrisais aussi un petit peu plus le gameplay, on se serait retrouvé où, où, dans, un, dans, un, dans un espèce de, de non-engagement des listes où il y, y a quelques jets qui vont faire bouger le curseur sur qui prend l'ascendant, qui ne le prend pas, etc. Euh, voilà. Mais après, euh, encore une fois, hein, je me défends là-dessus dans le sens où j'ai plus d'expérience de jeu, euh, même si là, j'ai que trois parties en tyrannie, de, des parties en V9, j'en ai des, des dizaines et des dizaines et des dizaines, donc, euh, donc voilà. En tout cas les amis, déjà j'espère que la partie ça t'a plu. Ah bah complètement. C'était ah cool oui, oui, je, je de découvrir le Tyrannide. Du coup bah, t'en as parlé un petit peu, j'en ai pas trop parlé du Tyrannide. Je vais pas m'épancher là-dessus parce que vous allez avoir la review sur la chaîne. Je vais faire d'autres rapports de bataille avec. Euh, mais globalement le, le codex Tyrannide V9 est très cool. Change complètement de ce qu'on a vu en V9, en V8. Euh, la, la mécanique no brain avec les Hiveguards et le Stomped. Euh, on, on va amener quelque chose de complètement différent. La grosse unité de ce codex pour moi c'est les Tyrant Warriors. Vraiment ils sont exceptionnels. Voilà pour ça, les amis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Euh, je vous dis ciao et puis euh, à très bientôt. À bientôt, les seigneurs de guerre.